comment tu fais parce que je sais pas on joue avec toi on joue pas avec non ben bah là vous allez jouer avec moi euh, Bon, vous allez voir du décalage sur le stream euh, le chat vous participez euh, je remets le marqueur a pas fonctionné tac <rire> c'est bon donc on est sur la troisième partie de, de, de ce stream entre guillemets même si on a chill pendant une heure là euh, on est sur un truc navigateur euh, où il y a ça va être un écran une fenêtre, un décor ça va être un décor, il y a, dans ce décor il y a 66 références de jeux vidéo à trouver, certaines vont être évidentes, d'autres sont beaucoup plus subtiles euh, sachant que derrière l'écran de la caméra, euh, il y en aura sûrement deux ou trois, donc je bougerai la, la caméra si besoin euh, tout simplement, je laisse la musique chill qui, qui, euh, qui est à côté euh, mais je ne mets pas la musique de l'écran en lui-même parce que la musique est super forte, et elle est un petit peu violente je trouve elle n'est pas folle. Euh, donc voilà, je, je, je laisse la musique de, de chez chillhop.com. C'est de la musique libre, no copyright. Et puis euh, pour passer la nuit, c'est agréable, tout simplement. Ça va être pratique, tu vas, tu vas mettre l'image. Euh, là, là, il Voilà, alors. Le chat, vous partez. Oui, si vous voulez, le chat, tout à fait. Je suis, j'ai pas de retard. Tac, hein. tac, tac, tac, tac, tac. Ok, nickel. Attends, je vais rafraîchir là. J'ai du retard sur le live, de... mais j'arrive peux... pas oh, à le réduire donc. Non hein. non plus, ouais. parce qu'il est qu il il en met de base, il est vilain. Là, là il y a une chaussette Alors, il va <rire> falloir trouver quel jeu comporte une chaussette, parce que là, je l'aurais pas. Il y en a plein Ah bon Bah, déjà, tous les. Per... Il y aura Olivier. Il y aura Olivier. <rire> le jeu est approuvé <rire> par Olivier <rire> Nostralix, un jeu rien que pour toi là maintenant tout de suite. Donne-moi trois jeux animés par Olivier Mine. Je les ai là de 3 suite. Un, deux, trois. Non, non. J'ai bien dit euh, des jeux. Ça, hein. ça, pas que des émissions, euh, mais des euh, jeux. Il a toujours pas mangé le, sali le saligo. Regarde, ma le, le fanfrelin. Le... Le ouais. Un... J'ai cru voir une assiette passée, elle doit être encore pleine. Bah ouais, ouais. oui. Mange, on remplira le jeu à ta place. Je sais pas comment. On va et c'est pas du, du steak soja, pardon, c'est des knackis soja. Est-ce qu'il y a Dante de la série Devil May Cry Sûrement. S'il faut, il y aura, y aura un truc, hein, relatif à Dante. Mais moi, non, je suis animé pour Olivier <rire> <rire> <rire> Bah Olivier Min, il anime, bon, certes, sur Boyard, en jeu, mais aussi moi la je cible je et euh, les tout le monde a son mot à dire. C'est la pire phrase Moi-même, je suis ouais. animé par une putain. <rire> <rire> c'est la pire phrase Allez, non, non. bonsoir à ceux qui, qui arrivent. Désolé, je... c'est très mal poli ce que je fais, mais voilà. Ouais. Ah écoute, ça fait, ça fait 7h que t'es là, il faut que tu manges à un moment donné. Allez, Laissez commencez L'écran noir. Voilà, non, donc ça que... c'est la fenêtre. Euh, je crois qu'il y a un timer en plus. Euh, là y'a Borderlands, euh, là, là y'a Crash Mandy écoute, euh, là y'a... Ah bah, bah, bah Borderlands est il est en face là euh... tu vois. Border. Eh il je... y a que pet sur la tasse sur le bureau. Ouais, elle est trop cool cette... Borderlands... Waouh, ça fait 1 Oui non mais y'a de tout Est-ce que ça supprime vois... les objets au fur et à mesure J'imagine que non. Non mais ça te les montre genre coucou Oh, tu peux avoir du pop, quoi? Alors, bon, Cuphead, le mug il est là. D'ailleurs, si vous voulez des jolis mugs en emote, elles sont sur le chat. Aïe, Cuphead. Y a Minecraft, y a Pokémon, Minecraft. Y a Cuphead, difficile, y a tu rigoles en... ou quoi? Il est en face. Minecraft. Hello. Là, il y a Crash Bandicoot en effet, le masque. Déjà vu, mais pipi. T'as une, une boule de, de Metroid à côté du tonneau aussi côté du tonneau. Le ballon de basket Euh ouais, ça c'est Samus. En boule. Ah d'accord. Tu sais, tu vois celle-là je l'aurais peut-être pas eu. Désolé mais je suis trop fou Ah ça c'est... C'est Splinter Cell. C'est un difficile. Splinter Cell. Je pense si tu mets GTA tout court, ça passera à Cotraf. Y'a pas Il bouts. Y'a pas bougie. Oh l'Ocarina quand même. L'Ocarina franchement si on l'a pas. Non, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est pas The Legend of Zelda Attendez, il y a James Bond. Le Revolver, c'est James Bond. C'est pas James Bond D'où c'est pas James Bond D'où ce Revolver, c'est pas James Bond Attendez, c'est 007. C'est GoldenEye. Le jeu s'appelait GoldenEye. Ça c'est pas le score, en plus, quand tu te trompes. Et ouais, c'est GoldenEye. Purée, mais James Bond, GoldenEye, quand même. Ah bah ça, c'est Les Sims Sims. Il y a Splinter Cell avec les lunettes euh, afrache, je sais plus si les amis. Ouais, ça y est. Il y, y en a énormément. Et la banane c'est euh... 9 sur 66. Attendez, la banane c'est euh... Bah c'est Mario Kart, j'allais dire un autre Mario, jeu en oui, fait. Mario, Cart, fait. Envie, Mario Kart. Ouais, j'ai envie de dire ça aussi. Mais parce que j'allais dire le... le sol, my, uh, my Friend Pedro, je sais pas quoi là. Parce qu'il y a des bananes. Ah oui, ouais ouais, mais elle est pas ah, pleine. Ah oui. Hein. Non. C'est obligatoire, ça faire partie du classement Guillaume. Mmh. C'est Assassin's Creed ça Assassin's Creed, ouais. Assassin's Creed, ouais. C'est écrit aussi euh, mmh. dans le chat que ça restera juste un... Hein. Ouais, je vais lire un peu le chat. Je le lis pas, j'essaie ah, de pas trop me spoiler, mais elle participait dans le chat à tout ça. Ah, oh, c'était pas Portal De quoi J'ai pas vu... Ah non, c'est Croquet League. Ah oui, oui, ça c'est la boule de Rocket League. Et il me reste qu'une vie. Hein. Ah, ah bah. Déjà Ouais. Eh ben, va falloir tout refaire. On la poêle Attendez, la, la, la poêle c'est un en truc vrai, spécifique. En vrai, la, la poêle, elle va avec la casquette au-dessus, je dirais. Ou alors c'est autre chose. C'est deux la choses différentes. La casquette qui est au-dessus, je crois <rire> que c'est du Left 4 Dead. Je crois que c'est la casquette d'un personnage. Il Y'a un sticker dessus, c'est bizarre. Je suis vraiment pas sûr. Hein. C'est quoi C'est un, un clou Je sais pas. C'est un clou... Je peux pas zoomer plus. On dirait. Overcooked, ah, C'est pas, pas mal la poêle, PUBG. Il y a tellement de, de, de mm. jeux maintenant qu'on qu ont des poêles que mm -hmm. c'est. La poêle, ouais. Oh, oh, je l'ai vu. Oh. La poêle, je vous c'est très iconique, PUBG pour le coup. Oh, je l'ai pas vu, ça, t'es. Player unknown, Battlegrounds. Tu vas l'écrire en entier. Ah, oh, bien, jou <rire> bien joué, je l'avais pas vu, tu ça, vois. Ça, c'est ouais. euh, Resident Evil, Umbrella, non Umbrella c'est Evil Umbrella, elle Ella, Ella, elle et... <rire> euh c'est pas le marteau de Thrall Euh.. J'hésite. Non ah, Moi mais je non, peux non, pas mais savoir non, de Warcraft non. Non, mais je suis a, pas sûr. Il a, il a été dit dans, dans le chat, c'est Doomslayer je crois. Ah ouais, ouais. J'ai un doute hein, je connais pas Doomslayer. Je regarde, pas. je regarde. Genre, oh, là. là, là. Et t'as un grand turismo Ah oui mmh. c'est un Osor Monsieur Green qui a été un peu sassy, il a fait le mec, il a le Doomhammer sous les yeux, il en voit pas. <rire> il y a le porte clé juste à droite de la banane, c'est Grand Turismo, le logo euh, bleu et rouge. Oui, bien. Bah t'as punch du... out aussi sur le tiroir. Hein. Sur, à part là. Mass Effect. Bonjour Draken. Bonjour. Comment on va Ça va très bien. Cool. Le, le petit logo N7 de Mass Effect. D'accord, bah, je te ah, fais Ah oui, le 27 à droite, ouais, à côté du Grand Assassin's côté, Tu as normalement la poêle de PUBG, si j'ai Donc, vous... il y a plusieurs fois la P... PUBG. Vraiment, vous pensez que c'est PUBG et pas l'effort d'aide, hein C'est sûr. Vous... Oh, oui, ouais. non, c'est sûr. On est complètement con. mais le gros carton en dessous, c'est pas... Euh, chose, là Solid Snake. Oh Attends, mais il y a The Orange dessus. Ouais, c'est le problème. Je sais pas si c'est vraiment celui-là ou non. J'ai un doute, hein. mmh. Les... Les pièces qu'il y a au sol ça serait pas si Teams d'ailleurs avec les bah, têtes. Je de mort sais pas, pièces. ça me paraît bizarre. C'est une des pièces avec des ouais. têtes de mort, la, la première, le premier réflexe que j'ai en pensant à ça, c'est les pièces d'un pirate des Caraïbes 1. Call of ouais. Duty, la photo, euh, et euh... Une tête de mort là euh, oui, la tête de mort c'est Call of Duty Ghost et à côté on a le piège biche de Team Fortress Non le piège biche euh, Gordon Freeman. Alors là ça me dit rien du tout. Le, le jeu. Ah, euh, qui a pas de fin, euh. Half Life. Ah mmh. Ah oui. Bon. J'avais vraiment pas fait la T'as l'air super convaincu. Le jeu de fantôme. Allez, je le mets. Le jeu de fantôme, fantôme, Mais non oh c'est ça, c'était beau. Oh yes Bah en fait, vous, vous le voyez pas, mais j'ai un gros carton World of Warcraft à côté. Mm -hmm. C'était le collector de je sais, 10 ans je crois. Avec la statue de Ragnaros. Et j'ai Tral en face de moi. Sauf que, sans marteau, il le cache avec ses mains. <rire> Et Et du coup, j'avais un doute. Ah ouais. Je dirais Fortnite le plan avec le crayon. Le en plan vrai, bleu là au sol En vrai c'est oui. pas bête ça. Par Parce contre. que le quand il construit c'est un plan. Ouais j'avoue ça pourrait être euh, Fortnite. Euh... Ouais c'est loin d'être bête. En plus il y a trois rondins de bois. Ouais. Fortnite On part sur Fortnite ouais. Ça se tente, une grosse licence, ça, ça prend ça tente, pas beaucoup de risques ouais. en vrai. Ouais. Bon après il y a Mortal Kombat juste au-dessus avec Finishim. Oui Mais je suis con, je l'avais même pas vu quoi. Moi j'avais vu à côté le... Le punch mais j'ai plus le nom. C'est non c'est Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali, mais il y a un nom spécifique de... Punch Out. Ah ben Punch Out. Punch Out. Punch Out. Punch Out. Bonsoir. Salut t'es Imagiro. Hello hello. Punch Out. Après ce coin je pense qu'on peut l'abandonner pour le moment. Il y a un Peggy 18. a fait beaucoup j'ai dans ce On en a fait beaucoup. Il y a un sticker Peg 18. Quel jeu ça peut, peut être! <rire> il doit bien y avoir euh, du Tomb Raider euh, quelque part, mais la la façon, route je pas. 66, c'est ce euh, pas genre un GTA ou. 66, c'est GTA. Il y a une Attends, route 66 sur oh GTA. Alors, dans les photos, il y a de tout là. T'as le Nounours de Tibur. T'as un truc, on dirait PES, euh, je sais pas quoi. As... Nous euh... avons Nourès 0 down. Horizon ouais de... Horizon mais ils ont 0, down, en, en effet ça. Bah GTA il est là Mais lequel là euh, bah, mais, non, mais GTA tout court que, Non non ils avaient dit Saint Andréas je crois hein, Et ils ont raison enfin, Attendez non, ça, ça c'est Silent raison. Hill celui-là je le reconnais Il m'a fait peur ce jeu Oui le Pyramide euh, Le Pyramide Head, Juste juste au-dessus du Pyramide Head, tu as euh... Red Dead Red Dead Redemption Red Dead Redemption, Red Dead Redemption. Euh, nous avons en dessous, t'as euh... le League of Legends avec le non-nours de C'est vraiment le t Burst parce que j'ai ouais, l'impression que c'est lui, oui. Attends. A droite, c'est Gears of War. Ouais, Gears of War, je l'avais. Je l'avais pas encore écrit, mais je l'avais. J'ai vraiment l'impression que c'est le non Dani. Ouais, c'est ça, t'avais raison. Hmm. Gear. C'est Gears ou Gear? Gear. Ge euh, Gear. Alors moi, comme je suis sur le stream, c'est hors décalé. Donc... Gears of War. Gears of War. Gears of War. Ouais. Au pire, il va le reconnaître, je pense. T'as mis Zelda pour The oui, Zelda Oui, t'as raison. Oui, je pense que. Ouais, a... c'était Gears. Ouais. La grande épée, là, c'est pas Et... du FF ou quelque chose comme ça Bah, ben, si, oui. c'est Claude. Ah <rire> C'est Claude. Alors, je pense que si tu t'appelles FF7, ça va passer, je pense. Bon. J'ai mis FF. T'as Guitar Hero ou Rock Band euh... Ouais. c'est la Guitar Hero avec les 5 ouais, boutons ouais. comme ça. La boîte, par contre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Moi, la casquette, c'est Walking Dead. Ah, j'ai hésité avec euh, ah. Left 4 Dead, moi, tu vois. Dans Left 4 Dead 2, t'as un personnage avec la casquette. La casquette, c'est Walking Dead, vous dites dites. Ouais, oh là, allez, euh, hey, on se calme. Monsieur Green, il dit ça. La boîte, c'est euh, Splinter Cell. Mm. The... Je, mets Dead, ou... ouais, je mets Walking Dead ou... Ouais, je vais mettre Walking Dead. Mais ça a vraiment le... fon fonctionné ces jeux Walking Dead, ça a fait succès parce que pour avoir bon, une référence. Hein. Le The, The Walking Dead, oui, c'était un des, mm -hmm. des bons jeux Telltale. Oui, les, le Telltale est, est très très fort. Bravo, pour bravo pour le Walking Dead, bien joué. Et euh, le carton, du coup, on confirme. Euh... Je sais pas du tout. Intercell Non. Moi, je pense qu'on peut passer à autre chose comme là sur, non, sur le pas bureau. Non, pas que c'est euh, le carton. Solid Snake. Si j'ai une idée, c'est Solid Snake. Oui, mais c'est pas le jeu, c'est le personnage. Ouais, j'ai oublié le nom du jeu. Metal Gear Solid. Je, je m'en veux. Ah putain, oui, c'est pardon. Ah ouais. Putain, bien. Je partirai là-dessus, mais... Il y a des persos bleus, cheveux bleus. Ici, c'est ça. Okay. Est... Ah quand, let's play Zombinies bah, oui. Ah, va bah, falloir faire un gros don, <rire> Une d'Australis. <rire> <rire> Sur le bureau, nous avons... Attendez, faire... j'ai pas mis Sios Thieves. T'avais pas mis Non. Au final... Non. Oui, c'est de... pas ça. C'était pas ça. C'était pas Sios Fives. Bon. Oh merde. Du coup, faut recommencer. Ouais. Oh, ah, mais non, pas, pas, pas, on est à 32 sur 66, ça. Hein. Et on a fait que, que pas le mal, côté euh, putain, droite. Faut, faut refaire. Allez, utiliser, bon voilà. courage, c'est -ce parti. Oh, y y y en fait tu n'avaient pas mis <rire> euh... On devrait faire un notepad avec tous ceux qu'on a trouvés. Bon, on va les retrouver vite. On a fait que le coin droit en bas quoi. <rire> ah à quoi ça peut correspondre ces pièces alors Ah mais c'est pas euh, Le jeu rétro là... Bah, euh, Monkey Island Oh. Oh, vu et essaye le début, est essaye dès le départ comme ça. Es ouais, essaye ça. le dès le départ, on sait jamais. Ouais. Non. C'est pas mais ça. Non. Hein, non. bordel, mais qu'est-ce que c'est que ces pièces Mais ben, j'ai peut-être tout simplement un Pirate des Caraïbes. <rire> bon, ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Alors, où Faudrait trouver ce que c'est Est-ce Est qu'on refait tout le coin en bas ou on partirait sur un autre ben, coin. on part sur autre chose et on, rev... au fur et à mesure, on complète. On a déjà du Pokémon. Ouais. Bon, on peut partir complètement. Ah, je voulais finir les, les photos. Ah bah ben, sur les photos t'as. Alors ça c'est PES ou FIFA, que... c'est un des deux. Hein. C'est FIFA. FIFA. Moi je FIFA. dirais que c'est FIFA ou. C'est sûr c'est FIFA. FIFA, bien oui. Euh, c'est GTA Vice City au dessus non Ah oui y ouais, il y a Vice, pas et tout. Dit, tout ouais. je, je si je mets GTA à tout court. Qui avait dit, il se demandait ouais. si euh, bah GTA tout court pas. ça passe. Et après il y a, a l'arme laser là en plein milieu, ça me parle mais je vois pas ce que c'est. Euh... Je crois, je dirais que c'est du Ratchet et Clank, mais je suis vraiment pas sûr. Euh, ah oui, oh, si, c'est ça, ça ouais. c'est Ratchet et Clank. Ah non, on dit. Ah, je dirais Flout, Jim. Oh oui, ah, oui, oui, oui. Ah, ah bon, bon Hello, On oui, sait pas dirais... que c'était la map. Euh, et et la Blaster sur Splatoon, mais. Ouais. Non, non, non <rire> <rire> C'était pas Earthworm. <rire> Donc c'était peut-être Ratchet et Clank. Moi j'ai une troisième oh, non, solution, c'est la Fallout. map de GTA Vice City. Euh, c'était pas Ratiatek Lang non plus. Mais moi non, je te propose non, Fallout. Fallout, la l'arme mais Non, c'était prends... pas. Et euh... Sword non Non, c'était pas Sword Jim, Ça a été ni. Essaye Fallout. Et ah. mais sans déconner, vous foutez de moi. Je, vous... je lis le chat depuis tout à l'heure. Je fais, est-ce que ça Oh là là. Fallout est ailleurs, d'accord. C'est gentil. Il que je suis nul, hein, ça ira plus vite. <rire> ok, je suis nul. <rire> oui. Et alors on peut mettre deux faux Fallout non euh, non, Et non pas justement pas, non, euh... <rire> pas comme, comme ça, Et ça sur la, euh, dans le panneau des photos en bas à gauche euh, J'ai entendu te dire Horizon, Horizon Zero Dawn Zero down. Down. Oui je ne sais pas rouge. encore faire C'est la girafe télescope Moi je l'ai pris il était Ah oui Fallout la tu le vois C'est du Angry C'est du Angry Bird j'ai fait la même chose, j'ai dit hop Ah oui non, non. mais attends j'ai vu que c'était que gratuit let's go, go. Mm. Il y a Quake là Quack Quack Quack Non C'était pas le Quake Attendez C'est quoi alors ça, ah, ça, c est, c est Mais non c'est God of War euh... Ah bon Ah mais complètement oui je suis le symbole. le Omega là ouais c'est God of War Ah ouais, bah autant pour moi excusez-moi alors, oh mon dieu, y'a Candy Crush. Oui. Y'a même ouais. Doom sur le PC. J'ai fait une faute. Putain, j'avoue. C'est Space ah. à côté de. C'est Condu. C'est passé. Candy Crush. C'est Condu, Condu Clouche. Au pays bon. de Candy Crush. <rire> <rire> <rire> <Sur> le mur. <rire> Au pays de Candy. Condu C'est Earthward Jim. Bah, faut tout à l'heure, oui. Entier, du coup, on okay. ok. Faut l'écrire en entier. Earthward Jim, d'accord. Oh mon dieu, y'a un. x2. Red Band des ailes, allez, la sponso. Quoi C'était incroyable. Hein. Euh, vite, t'as 66 secondes pour avoir les popcorn x2. Ah, bah, raison de ah plus, plus pour écrire tout ce qui existe déjà. Oui, Guitar, euh, héros. Red Band écoute, Minecraft, Hed. Red <rire> Euh, GoldenEye, euh, Les Sims, euh, Splinter Cell euh, euh, Shrek Cart <rire> euh, voilà. Il y a eu un jeu de cartes avec Shrek Oui oui Il y a euh... même eu un jeu de combat Ouais il coup, était trop bien le jeu de combat Oh mon dieu Il était super drôle My Little Pony Fighting Is Le, <rire> le code ce serait pas euh... Lost le code de Lost? Attends Il y a eu un jeu Attends attends 4815 16... Si c'est clairement l'autre va bien oui, oui, 4815 c'est les chiffres de l'autre oui Par contre j'aimerais que la souris oui, oui. j'ai bugué la souris Ah bon Ouais Ah peut-être que c'est que dans cette zone là que t'as juste coupé. à table et reviens dessus Ah oui Pas bête, ça Si c'est très bête Mais c'est Ok il y avait un timer pour le bonus popcorn c'est terrible ouais, non Franchement ouais. Moi je suis déçu hein. 0 sur 20. Donc encore le une 2. fois, vous voyez à quoi pourrait servir l'argent que vous donnez C'est améliorer vraiment la qualité de ce ouais, <rire> euh, notamment. Il mmh. n'y a plus de bonus, est-ce que tu peux naviguer Ouais, c'est bon. J'ai dézoomé. Euh... Il euh, y a The Witch. Ah, j'ai The Witch. Ouais, là, witch. Hein. Oh C'est euh, Dragon Quest, là. Oui, c'est un glu, hein. Oh, il y a Dishonored Je suis sûr qu'il y a Dishonored, ah quoi que, attends. Dishonored, Doom sur le PC. Il y a Doom sur l'ordinateur, Doom ancien. Doom dans ton lit. Et la petite canette Red Bull, n'oublions pas. Ouais, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, malheureusement. Red Bull pour mais il y a Evil Reign. Hashtag gad. Evy Reign, Crash Bandicoot avec... Comment t'as dit Evil Reign Heavy rain. Je connais pas du tout. Heavy rain, ouais. Non, non, non, non, non, non, non. H. Non, non, non, H-E-A-V-Y. H-E-A-V-Y. Ouais. H-E-A-V-Y. C'est Heavy oui, rain. Heavy rain, quoi. Genre, c'est lourd. C'est la... la. La pluie, est elle pesant. est très lourde, tu vois. pesant, c'est. C'est -E moins, quoi. Enfin, voilà, enfin, c'est un ouais, peu Atlas qui tient la terre sur ses épaules, quoi. Nous ouais. avons Bioshock avec la petite seringue rouge. Hein Ayou. Attends, attends, attends. Doucement, parce que là, je suis sur le bureau encore. Elle on va y arriver. On peut monter. Oh, ce jeu de voiture rétro dans le cadre en haut. Je sais plus comment il s'appelle. Euh... Je, je vois passe. très bien. Ouais, ouais mais j'ai plus... Oh, purée, j'ai plus le nom. Bah, Out Outrun. On, on me dit dans le chat parce que c'est Outrun. C'est un autre Monsieur Green qui l'a dit, voilà, faut lui faire un crédit parce qu'après, il va râler... <rire> aïe, aïe, aïe. Mais t'as Megaman hein, à droite oui, en hein, oui, ou sur droite. les placards ouais. Ouais. Oui il ouais, est visible de sens de la marque Alors je sais plus c'est quoi le logo rouge euh, tout à gauche mais ça me dit quelque chose c'est pas Watch Dogs. C est, c est, oui, c'est vrai ouais, voilà, c'est pas Watch Dogs, je vais dire justement. Pas du tout, j'ai pas joué. le logo de Deadsec OK. Il y a ah, du Pokémon. Oui, il y, y a une grosse Pokéball. Oui, il y a pas la pas Pokéball pas. juste avant ouais. Le pas truc euh, euh, Dragon Quest les, Ouais, c'est bon Dragon Quest. Le euh, l'écran de gauche. Avec euh, les écritures vertes et le masque rouge. Bah, on me dit, on dit euh, sur le chat de la part de Kotraf que c'est cyberpunk. Ah ouais Tu l'as mal écrit non Ça s'écrit C-Y-B-E-R-B-U-G. Cyberpunk. Cyberpunk. C'est facile celle-là. Cet écran-là, vraiment l'écran de gauche, cyberpunk Je sais pas. Je l'ai jamais vu quand j'ai joué. Par contre, je viens d'en voir au-dessus de Megaman. Il y a une télévision avec un anneau, c'est Sonic. Oui, mon dieu, bah oui. Et apparemment, ça, il y a rock, donc tu pourras mettre Cyberpunk sur le. Le ordinateur. Il reste qu'une vie, quoi, quoi Trafin. Hein. Ça, Bon. T'as mis Crash Bandicoot GG. Oui. Euh, je l'ai mis tout à l'heure, je sais pas si je l'ai remis. Non je oui, l'ai pas mis Il te le dit si t'as remis un truc ou hein. pas Je préfère euh, utiliser le radar Ah D'accord Le radar c'est celui que t'as déjà fait, c'est ça cachette Hmm. Ok Il en était sûr Il est très fort Il y a le sur, euh, ouais, witcher sur Le witcher à gauche, ouais sur le symbole sorceleur Le sorceleur, putain mais Ha ha ha ha Dans, dans witcher euh, the Twitter, non, le <rire> The Twitter. Alors vous le voyez pas, mais derrière la caméra, il y a un sabre qui me fait penser à Prince of Persia. Et en dessous, oh. en dessous, je sais pas si c'est une grande pince et, et ou si, si c'est des, des échasses pneumatiques. Des échasses pneumatiques. Bah, hum. bouge oui, mais euh, oui, avec la caméra, on voit pas tout. Ouais, genre, genre. Ou alors tu bouges la caméra, ou alors tu zooms, ou alors euh, tu prends un screen et tu le postes. Encore plus chiant, tu sais. Par contre, pour moi, à gauche, le flingue sur l'étagère avec la truc rouge, pour moi, c'est du Dishonored. Hein. Je sais pas. La seringue là ah, Oui, je suis d'accord pour la dague. La le dague, seringue, Ah ça, je oui perçois, je suis d'accord. Pour moi, c'est Dishonored, ça va avec le flingue, si on ouais, Je, je, je pensais dire moi. C'est pas ça. un piolet. Ah, un piolet. Oh. Euh, ah, pas eu ça. Eu... Bah, bravo, hein. bravo, il m'a dit bravo. C'était pas ça? Non, c'est pas le choc. Il a tout cassé. Fré... Je dis que de bêtises, c'est terrible. Je suis a tout fré... cassé. Il n'y a ouais, pas des. Ah non, des... il y a pas Dieu des chocs. Okay. <rire> Bonne nuit, Nostralix. Voilà, ils ont copié. Insère le pop coin. Oui, j'arrive. Bonne nuit, Nostralix. Bonne nuit nostra Et on dit que la, la sirène c'est plutôt biochoc Oui hmm. J'ai été mauvais Tu l'as été Sois meilleur ouais. Je peux l'être forcément <rire> J'ai pas le temps de taper le mot C'était biochoc On sait pas le jeu a planté <rire> Mais quel suspense insoutenable. C'était bien Choc. Et la musique, on se calme. Je le dis depuis le début en même temps. Mmh. <rire> Alors la sort <rire> La Prince of Crico Blague. Per la Prince. Oh Oh je <rire> Bien joué Il y a un... Alors... le, le gros casque là on, on dirait.. Euh... Skyrim, mais est-ce que c'est Skyrim ou est-ce que c'est Elder Scrolls? Justement, on, on, on zoome un peu. Et tu... Et je de fais ce oui, que on, je peux. On dirait une planète. Moi, je pense, j'aurais pensé à Deus Ex, mais ah avec le logo de la planète Unetco. Attends, oh, le... de quoi? Mais non, ça oui, c'est Skyrim oui. Ce que tu dis. Skyrim, mais pas The Elder Scrolls. Ah, oui, vraiment non, Skyrim. Oui, non, oui, non, le... non c'est Skyrim ça. Oui, le casque, oui, c'est euh, le casque du Dothraki. Oui. Et okay. Au dessus, on a le casque de Master Chief. Mais c'est Halo dans ce cas. Halo. Halo. C'est Diego. La de, Picasso. de à droite, c'est quoi Ça, ça me fait penser la à. À la base, je pensais à bison, mais. mais c'est complètement bison. non Ouais. Bah oui, c'est. Bah oui, c'est complètement bison, oui. Mais c'est bon, du Street Fighter, on est d'accord. <rire> oui, euh, Oui. Hi. Monsieur Bison. Mais est-ce qu'il est futé -ce qu C'est pas. À, à voir. Hein. c'est quoi le journal livre. en bas Le wishé au oh, poulet. oui. Bouline, Bouline, ça vous dit quelque chose Bouline. Mm. Bouline. Je vous montre juste ça vous. Est-ce que c'est encore un moment du, du journal jour où, voit un bout dans Mario, ou... Vous voyez le skate Mais juste au-dessus, il y a un journal. Est il y a écrit Bouline, Bouline. Écrit bulletin, tout simplement. Ouais, il a écrit bulletin, ouais. Ok, il a écrit bulletin. Il a écrit bulletin, autant pour moi. Ah, si c'est bulletin, ça me fait penser à un comme Ça ne sera pas ça. Prince of Persia, on l'a fait ou pas Oui, Persia, c'est Le skate, on l'a fait Non, bah c'est Tony Hawk. Ah, mais c'est Tony Hawk. Je pense c'est Tony Hawk, ouais. oui, c'est gros ça, par contre. Non, c'est un skate. De Red Bulletin, c'est juste un jeu de mots. Ou alors c'est partie Wilson. Il y a le médaillon de le wisher aussi sur la main Ouais on l'avait spoté, mmh. on l'a pas refait mmh. sur sa partie mmh. Moi ce qui m'intrigue c'est l'espèce de, de, de, de truc à deux roues là à côté de la chaise Je sais pas du tout ce que c'est Une espèce de manier là ah, ouais. Oh euh, Rainbow Six les caméras trucs. Ah, oui Un marteau euh. Counter-Strike, Zone B. Ah, oh, je dis encore une bêtise, mais. Ah oui, Zone B. Oui, c'est écrit en gros en plus. C'était trop gros pour qu'on le voit, quoi. C'est le B Ouais, ouais, je suis d'accord. Ah, Imara, on dit que tu as raison, tu peux répéter ce que t'as dit juste avant Euh, j'ai dit que euh, ah, c'était Rainbow Six, le, le truc oh. à, à deux roues là, juste à côté du B. C'est un drone caméra apparemment. Ouais. Rain, Beau. Rainbow, comme six. Rainbow et Six, parce que c'est le sixième. C'est le sixième arc-en-ciel, c'est incroyable. Gégé. Et du coup, cette pince là, cette -là, vous voyez pas ce que c'est Juste euh, à gauche du marteau là. J'hésite, J'hésite. Mais... C'est vraiment une pince On dirait une. C'est un piolet de Tomb Raider par exemple Moi ouais, je, dis ouais. je ce ce ce disais. Euh, c'est ce que disait Mr. Green que c'est un piolet. Les lettres qu'il y a, euh, euh, qu y a moi, dessus, c'est DMM. Oui, oui, c'est un piolet de Tomb Raider. Vraiment c'est ça On est d'accord je pense là dessus, ouais, ouais c'est un peu d'escalade ouais, je sais pas. Moi, Ça me paraît hyper difficile pour une référence Tomb Raider en fait ah bah, attends, est hein, les Il y, nouveau... y a il y avait des il les nouveaux Tomb Raider, été... le, le premier Tomb Raider qu'ils ont refait sur PC, la trilogie, il ouais. euh, y a ça direct hein. D'accord, je sais pas Je fais confiance Bah attends-le. ouais GG Bien joué Voilà quest ce qu'on a fait sur la cam. Mmh. Je suis pas remis pour ouais. Si encore il en manque pas une. Ah mais c'est cool ça montre, ok c'est cool. Est-ce que vous voyez, alors à côté de la Pokéball, ah vous voyez pas, alors attendez ça me paraît bizarre que vous ne voyez pas ça. Faut zoomer, faut Ouais mais je peux pas puisque ça leur attendait. C'est lequel, c'est celui-là ah, ta source elle coupe le bord peut-être ouais ça coupe le bord le fait qu'il de ta source euh, transformer euh, ajuste à l'écran c'est ce que j'essaye de faire ok et non vous voyez toujours pas oh il ya même un truc ultra bizarre wait c'est en, dou... en dédoublé ouais il y a en et haut si et en bas j'arrive j'arrive ça a rajouté comme une surcouche ouais non, on... on dirait oui. une image de derrière est plus grande enfin, non elle est décalée en fait ouais elle est décalée et je veux agrandir ça c'est laquelle c'est ça là oui ben voilà je vois pas grand chose adapté à l'écran hein. Mmh. Bah. bah, flûte alors. Ça, c'est mes onglets. Ah, bah, déjà, on y, on y voit peut-être un peu plus. Mais bah ouais, mais vous voyez toujours pas ce qu'il y a à gauche de la Pokéball. Bah, au pire, bouge la source, hein, quitte à avoir un écran un peu vide. Ah, bon, bah, c'est moche ce qu'il y a derrière. C'est en attente de jeu de, de, de game capture, mais c'est pas grave. Ça fera un truc. Putain, qu'est-ce que c'est que ça On dirait Trunks. Pas du tout. Ça, ça me fait penser à quelque chose, mais oh. Ça, comme un, un ou une personnage danseur euh, de, de, de Perse ah, C'est pas Octopass Traveler là ça, ça, je vais trop penser à un truc de RPG mais. Ouais, ouais RPG vrai, ouais RPG. mais alors lequel ouais. ah, Mais le nom Non c'est euh, DBZ, c'est pas le dernier euh, cyborg euh, la femme rose là Et je sais pas C'est bon ça, ça, que... ça je connais pas. le, pant le pantalon m'a ouais. beaucoup fait penser à Trunks C'est vrai mais... pas c est, c est, Je crois que c'est pas C23 ou c'est ça toi alors là. Bah, là c'est Dragon... Dragon Ball, oui. c'est oui, un peu c le style un... mais.. C'est C23 de Dragon Ball. Hmm. Donc le personnage là c'est Dragon Ball Oui, c'est le dernier android en date dans Dragon Ball The Fighter Z. Dragon oui, Ball Z, Z Z Z Z Z. Bravo ça Dragon Ball. Je euh... suis pas trop d'accord avec ça. Peux remettre ta fenêtre comme il faut, si tu veux. Gros, mm. bon, je peux laisser comme ça. Comme Parce que là, en vrai, vous voyez tout. Joli. Ouais, en vrai, c'est pas trop dérangeant. Et pourquoi ça coupe comme ça C'est bizarre. Mm. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est sur le navigateur et en haut, ce qui est coupé, c'est mes onglets et les favoris. Est-ce que tu peux zoomer là où il y a Megaman et la TLC de oui. Sonic, s'il te plaît Je crois que j'en ai un nouveau. Oh, le Hello là. S Il y a écrit Rachel Amber, je sais ce que c'est. Il y a écrit. Pop Popcorn. Il y a écrit Popcorn. Parce que le, le truc me fait vraiment penser à. Attends, ah, okay. je te cherche parce que c'est un jeu que j'ai dans ma bibliothèque. Oh là, attendez, contrôle surprise. Contrôle surprise Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est parce que voilà des games, ton profil pour découvrir des bonus. Ah, ouais, ah. mais euh, j'aimerais bien. Je sais pas ce que ça va faire. Hein. Donc, euh, ouais. soyez prêts. Comme les yens on Attention. Okay. Comme les yens. six questions en 66 secondes pour tester ta culture gaming. Allez, go. Vas-y. Alors, comment on a le délai avec le... Pour ça, j'attends. Avec le délai, chaud, mais. Quel FPS très attendu est revenu sur les consoles le 20 mars 2020 Apex Legends, Painkiller, Doom Warface Doom, Doom, Doom c'est la même date que Animal Crossing. Quelle série animée a consacré un épisode anti à World of Warcraft Futurama, South Park, Les Simpsons, Rick et Morty Bah, South Park. Oui, South, Park. Oui, South Park. Oui, South Park. Quel joueur a obtenu un nouveau modèle de visage sur FIFA 20 après cette plainte du précédent Frank Ribery, Marco Verratti, Marcus Rashford ou Atem Ben Arfa pas. Rigéré, Moi je dirais Ribéry. Je dirais Ribéry aussi, mais je, je sais pas du tout. C'était ça. Dans Uncharted 4, à quel jeu vidéo Nathan Drake joue-t-il Spyro, Crash Bandicoot, le Medieval, Bandicoot. Ratchet et Clank Crash Bandicoot. Quel jeu Pokémon coup. contient exactement 251 créatures Pokémon bleu-rouge, rubis-saphir, or-argent, go. Or-argent. Non, c'était bleu-rouge. J'ai pas compris Quoi pourquoi. Bah ouais. Quelle actrice interprète le personnage d'Eli dans le jeu The Last of Us The Last of Us, Ellie Enpage, Mila Kunis, Léa Seydoux, Elie Page. Non c'était Ashley Winston et et j'ai plus le temps de faire la dernière. Ah ouais Ah, ah bah non euh... la dernière c'était Plantage. What the 4 sur 6. Voilà, chaud, hein on a eu droit à 6 questions en 66 et secondes. Et Ellen Page, c'est dans Beyond ou sur les appartements D'accord. Ah. Tu caches le, le chat, faudrait que tu redescendes ta caméra sur le cagnot si tu peux. On ne le voit plus affiché sur le. Pardon plan. Il enlève le cagnotte <rire> <rire> Après tout le mal que <rire> vous êtes donné. Il une ah, est où le chat. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais, 251 blé rouge, je pas d'accord. Non, non bah quoi. je sais pas, j'ai pas compris pourquoi 251. C'est complètement con. Ça doit être une quoi. erreur. Oui, parce que. En fait, c'est 151 non, ouais, alors, normalement, ils se sont trompés de chips c'est mmh. tout. Ouais, oui, je pense. C'est ouais. 151 bleu, rouge et jaune, et argent, mmh. or, euh, cristal, c'est 251. Ouais, c'est mmh. ça. Bah oui. Bah voyons, vous devriez le savoir, vous avez fait un. Oui, non, mais on, on C'est juste, la... juste que la question était. C'est eux qui ont. Ouais, ouais, la réponse, ouais, là, ils sont trompés. De... On devrait avoir un point bleu, ça. <rire> ouais, j'avoue. c'est il devrait nous financer la cagnotte. J'avoue. <rire> Surtout hein. qu'en général, euh, quand cette marque de boisson énergisante euh, sponsoring, ah, ils donnent pas euh, 3 euros. Ah, hein. mm. oh, t'as débloqué le sticker. Ouais. Ah, bah ça fait un autre oh. quiz. Ça fait un autre quiz. Super, allez. allez. Oh, on est trop Ford. C'est le squeeze KO. Le squeeze. Six 6 questions oh. en 66 secondes sur les événements consacrés aux jeux de combat. Ouh, oula, oula, ah, les événements ouais, Red très, Bull. Très hein. Oh bon, là. Ça va pas, ça va Incroyable. Ouais. <rire> Mortal, Kombat. <rire> Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat Hit Fighter Fighter <rire> Quel joueur est sorti vainqueur des Red Bull Dragon Ball Z Fighter Z World J'en sais rien moi. Euh. euh alors, je crois que c'est Sonic Fox, il me semble là. Hein. Ça me dit quelque chose. C'est le seul que je connais. Bah ça. non, c'était Go 1. Bon bah oh, ben. bon. Quel athlète Red Bull a, a participé aux 5 éditions du Red Bull Kumite euh, bon. euh... Moi j'aurais dit Gotha au pif. Maverick. Ouais, Maverick Ah ben non c'était le Luffy. Ça, ah ben, euh... Où les matchs des tournois Red Bull Kumite se déroulent-ils dans une arène, dans un monde, en VR, sur un ring, dans une cage euh, dans... dans une arène je dirais. Dans une cage. Quel tournoi de versus fighting euh, Jiwina et Majin Obama organisent-ils à la Red Bull Gaming Sphere Fighting Tuesday, Friday, Monday, Tuesday. Oui, ouais mais... mardi, pour oui, mardi, pour mardi, mardi va sans. Bah, c'était Tuesday aujourd'hui, Quel événement organisé par le joueur français RZA a été retransmis sur la chaîne Twitch de Red Bull France La bagarre virtuelle, le Kamehameha Super Turbo, le Galaxian Explosion, bah, ou Red Bull vous donne des ailes euh, Le Galaxian. Euh... Moi, je dois le bout de camp possible. Ouais, ouais, Galaxian, c'est ça. Quelle émission à uh, 4 Challenger J'en sais rien, c'est trop tard, je mets au pif et c'était la première. C'était difficile, ça. Ah, ouais, très, ouais très trop dur. dur hein. Mais après, c'était très, très axé euh, Red, Red Bull, pas quoi. Le but, quoi. Ah bah c'était ouais. super dur, c'était que de la sponso là Ouais <rire> Red Bull si vous nous entendez on parle beaucoup de vous là, soyez généreux Ah surtout qu'on en boit beaucoup hein ça, Ah bon oui, on ah aime ouais, beaucoup ai ça Mais non, non J'ai ah, comme... vomi <rire> Euh, euh... Bah tu peux remettre Half-Life avec le, le, le... le chose là. La... Le pied de biche <rire> Le pied de oui Ah oui. Bah Mario Kart également avec le la... C'est fait Mario Kart. fait tout à l'heure. Bonan. On va, on va re-remplir ce que t'as et après je oui. pense qu'on va chercher le reste. Hein, parce... Ça t'as dit que c'était Call of Call of, ouais Call of Duty Ghost. World of Warcraft. Ouais, ouais Warcraft. Ouf, ouf. Alors ça c'est Metroid, ça vraiment j'en reviens pas, je l'aurais vraiment pas trouvé. Alors là je me plante pas c'est 007 GoldenEye, oui. mais je conteste James Bond aurait dû être une réponse valable. Euh... Non c'est même GoldenEye 007 ça c'est l'inverse. Mais... Wow. <rire> <rire> Dans les les signes, est juste le ouais. le tono est-ce qu'il fait partie d'un jeu? Je pense, vraiment je oui, pense, il est Don pas Don là par hasard. Non. Mais alors lequel? Ah, Deka. Donc est con mais ah, il ouais. y a pas le quoi. C'était ça. Il y a pas le Deka. Mais c'est pas con ouais. Donc Kong. con. Après il y a trois vies, vies hein. hein. Ouais il y a trois vies mais on est si près du but ça me ferait. C'était ça. Ouais cool. Let's go. Let's go. Déjà, Déjà, il y a pas 10 000 jeux qui ont des tonneaux dans. C'est ça. C'est clair. Ah oh, ouais mais il bug une fois, fois deux. sur deux le machin. Hein. Final Fantasy. Alors ça on a dit Walking Dead. Ouais, la casquette de Walking Dead. Ouais. Et la casquette de la petite fille. La poêle PUBG. <rire> ça ah, c'est Assassin's Creed. Euh, et Mass Effect euh, Assassin's Cred As ouais Mass Effect tu vois euh, je l'avais déjà oublié lui Mass Effect c'est pas un jeu de tennis le logo qui est à droite bleu, blanc et jaune là juste <rire> droit à droite du truc Assassin's il y a marqué où hein ça il y a marqué Phasar F E I S, -S A R mmh. Moi je pense à un ouais. jeu de tennis mais je sais pas pourquoi ça me vient honnêtement. C'est le, le, le vaccin de Pfizer <rire> <rire> Oh merde. Euh, mince. Euh... Mince. Oui c'est bon. Metal Gear. Oui voilà. Metal Gear. Solide. Bon on en est où là dedans là du coup Le solide équipement de métal. <rire> C'est incroyable comme nom. Ah toutes les photos FIFA C'est fait Il y a Rocket League à côté Ah oui le petit ballon de foot League Ah c'est le ballon de Rocket League Ah oui On l'a oublié à Ouais. refaire Par contre J'ai peur du Du maillot de Bash. J'arrive pas hein Celui là R lacrosse euh, ce serait pas euh... Bah, jeu de basket là, NBA 2K ouais Oui c'est ça ouais, NBA 2K ouais Cherchez le nom down... Euh... F hein C'est horizon 0 down J'ai écrit quoi T'as mis un O, c'est un A Ah pardon <rire> <rire> C'est à l'horizon il n'y a pas de lever de soleil <rire> <rire> c'est à l'horizon, il est à le sol. On avait dit que <rire> c'était oh, Rachel et Clank, c'est ça Non, on a dit que c'était Earthworm Jim. Earthworm Jim, en entier. Oui. oui. Ah, et eh oui, sinon ça en fait salut deux. Salut tout le monde, vient de poster un tweet, c'est Jake avec un livre dans la bouche. Ouais, on est à la bourre. Ouais, un peu. <rire> Fallout sur le bureau. Ouais. Tu pour la... faire Splinter Cell, Guitar Hero. Minecraft, on l'a refait. Minecraft, Space je j plus, son ami. On Candy Crush. Ouais, Candy Crush. Il y a des lunettes euh... de vision nocturne, mm. je sais ce que c'est. Ouais, c'est Splinter Cell. Cell. Ah, ok. Angry Beard. Angry Beard, même. Les oiseaux énervés. <rire> beaucoup, hein. <rire> God, uh, God of War, avec Alors yeah. ah, oh, attendez parce que là on en est où là J'aime tout traduire il il guitar, guitar Hero cours, il est pas 16. mis Guitar Hero Ouais il est pas mis. dessus la -femme. Alors vous avez c dit c'est God of War le Omega Guitar ouais, ouais, Hero, God of War, Crash Bandicoot Et Doom sur le PC Doom Crash il est pas été mis Non Crash Bandicoot T'as pas remis Space Invadé aussi Space. Ah bon Non. Ouais. Non, tu l'as pas remis. Et Megaman aussi. Ah oui. Et Mega Ombre et Sony, quoi. Megaman Mega <rire> Ombre. Ah, mais Déjà vu. Mais si C'était dans. Comment ça s'appelle Guacamele. T'as. As oui photo de Mario et à côté t'as Megaman, sauf qu'il y a écrit Mega Ombre. <rire> C'est incroyable hein. <rire> C'est trop drôle <rire> Quest, le, le, le, le petit monstre. Euh... Un Pikmin Non, non. C'est quoi C'est. Pardon Non, euh... non c'est un. Je pensais insulter. Dragon <rire> ah, Quest. Comme dit Kotraf. Il a déjà mis ce dernière non Non, non mais il a pas été remis. Sur... Bah ouais, mais oh euh, quand je mets. Euh, il a déjà mis, il me dit oui. Non, c'est oh. parce que t'avais mis Megaman dessus. tu l'avais mis Megaman dessus. Il y a que Pet, l'a pas remis. Enfin, si. Ouais. Que Pet, t'as pas parmi... eu. Oh, je sais plus ce que je fais. On y est ouais, presque, ça dit. On est pas loin, ouais. Pas là, il y a la médaille, là, c'est quoi ah, Quelle médaille C'est vrai qu'il y a une médaille. Il y a des putain, piles si c'est. Et la lampe, la lampe, elle est spécifique quand même. Hein oui, la lampe, oh. euh, je sais pas ce que c'est. C'est plus un pendule. C'est le pendentif y a. Ah, apparemment, on te demande si tu es prêt. Ah le bon Il risque avoir un raid. C'est d'ailleurs ci Ouais. Merci Yuni. merci beaucoup, merci, bienvenue, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur une toute petite asso qui euh, s'est décidé de faire un live de 30 heures, Je... Pff, on est des malades, pour euh, lancer un, un petit crowdfunding, <rire> bah, le, bot qui, le, le bot a réagi au bon moment, soutenez, il va une petite asso radio gaming qui promeut des valeurs de culture et initiatives positives, participer à notre petite campagne de crowdfunding, il y a plein de choses à voir, je cliquez sur le cliquez sur le lien vraiment allez-y cliquez sur le lien tu disais quoi Yaki je te propose qu'on finisse ça euh, au plus vite après tu peux peut-être faire un point sur... ouais ouais, ouais. Bah, il en reste euh, 9 à trouver, il y a les piles il y a la lampe, la médaille oui on m'avait dit 24h non non c'est 30h, 30h tu vois il y a la médaille et la lampe il y a eu la carte NBA en plein milieu là. On n'a pas mis NBA 2K sur euh, le... Alors, le... c'est Pokémon Go sur le Ouais, sur le, ouais. le, le maillot, sur le fauteuil, on n'a pas mis NBA 2K. On n'a pas remis attends. Euh, NBA 2K. T'as dit combien 2K. NBA 2K. Juste ça Oui. Ouais. Je, je voulais les gens qui arrivent, on papote, juste après. C'était pas ça. C'est pas ça. bon, tant pis, tu peux remettre... Euh comment s'appelle on Super dit Superstar Soccer sur euh... Superstar... Soccer Je connais pas du tout, même Je de sta C'était pas ça ça pas ça oh non Il reste une vie Il en manque bon, 9 Remets remet Cyberpunk. Ah j'ai pas mis Cyberpunk. Ah ouais c'est l'écran ouais... sta Cyber. Cyber... Oh là, là. T'as pas remis Doom, non? Si, si, Doom, c'est fait. C'est Ninou Net qui m'a obligé. Ah, bah si, c'est Ninou Net alors. Bon, on était sur va Valley un peu plus tôt dans la soirée avec Nino. Alors, sur l'écran, c'est quoi? Euh, on finit ça et on, on papote dit, un euh, petit je peu je tout, suis tout suis ça. Tarzan, non. tu vois, mais... Ouais, ouais, ça ressemble ouais, à vu Tarzan pas ou. En... Oh! Non, euh, attendez, ça, c'est. Euh, c'est. Euh, Another World. Ah, oui, je le sais. Another World. Ah, avec les de portail là. Flashback. Non. Non. non ah, oh, la déception d'un homme. C'est dommage. Si bon. On fait une petite parenthèse. Alors, moi, je vais vous laisser là, messieurs, et je vous dis bon courage. Merci, Draken, d'être passé. À demain. Bah, tu bien. passes quand tu veux, et de toute façon, on est là jusqu'à encore 22h. Il reste au secours. Et bien, bon courage et à demain. <rire> ouais. En vrai, ça va pour le moment. Et, et le chat bourré les dons. Ouais, bourré les dons. Alors, on va papoter un petit peu de nouveau le, le petit discours de, depuis le début de la soirée. Euh, bah, déjà, merci beaucoup à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est très, très gentil. Euh, je sais pas quoi dire de plus, donc ouais, j'ai prévu de finir en carpette euh, Après, euh, sous mes pieds, il y a une carpete, hein, c'est le tapis, mais, mais bon, ouais, oui, flashback, c'était pas Another World, c'est vrai. Euh, oui, du coup, voilà, donc en fait, il va sand c'est euh, pas moi, euh, moi, mon pseudo, c'est Jake, et il va c'est une association, c'est une association que je gère avec mes camarades en, en vocal euh, présentement, enfin certains de mes camarades, tout le monde n'est pas là. Euh, et on a lancé, à, il y a quelques heures, maintenant à 18h, un peu plus tôt dans la soirée, un crowdfunding, parce que, euh, ce qu'on fait en gros, donc, normalement, quand tout va bien dans l'année, on fait des ateliers sociaux-professionnels de redynamisation, re-sociabilisation autour des outils de la radio, maîtrise de la voix, reprise de confiance en soi, auprès de publics qui sont vraiment soit désociabilisés, soit en voie de réinsertion pro, etc. etc. Et on utilise euh, ce, ces outils de la radio qui sont très ludiques pour les mettre, euh, pour, pour faire des rencontres artistiques, pour euh, faire des, des rencontres euh, ben, professionnelles aussi. On leur fait faire des interviews. Et euh, un peu plus à la fin des, des ateliers, on leur dit, ben, en fait, les interviews, ce sont rien d'autre que des entretiens, tout simplement. Euh, en atelier, on fait aussi des, des ateliers de, où on sensibilise autour des, des licences libres, donc Creative Commons notamment, mais pas seulement. Euh, des ateliers autour du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est pas que le mal, hein, pas du tout, au contraire, quand c'est bien utilisé, on peut en tirer des compétences à valoriser sur un CV. Il euh, y a plein plein d'exemples qu'on pourrait donner. Euh, en parallèle de ça, on a nos propres productions euh, sur, sur de la radio, euh, donc sur notre site internet, sur YouTube et sur Twitch, où on fait de, des, des chroniques autour de la bande dessinée, de l'environnement, des initiatives alternatives, de nouvelles technologies et du jeu vidéo, bien entendu. Mais ce qu'on fait sur YouTube et sur Twitch, enfin c'est pas ça qui, qui rapporte de l'argent à l'association, pas du tout, on gagne quasiment rien dessus. Euh, néanmoins, voilà, ça nous fait plaisir de, de faire ces choses-là et ça nous permet de diffuser euh, nos valeurs au, au plus grand nombre. Ce qui nous finance normalement en temps normal, ce sont les ateliers. Sauf que depuis un an et demi, euh, je ne vous l'apprends pas, il y a une crise sanitaire la, due à la Covid-19. et On a fait très très peu d'ateliers, euh, vraiment ça se compte sur les doigts d'une main. Et euh, le fait d'avoir fait si peu d'ateliers, ça a creusé un trou dans le budget de l'association. Et du coup, là, on a lancé le crowdfunding. Euh, alors, les, le palier est à 2500 euros. À 2500 euros, on arrive à faire fonctionner l'association jusqu'à la fin de l'année et à vraiment à, à pouvoir rebondir dès l'automne. C'est l'idée. Si on a moins, c'est pas grave parce qu'on pourra quand même récolter ces sous-là pour euh, euh, combler un petit peu comme on peut. Enfin, c'est l'avantage de cette plateforme. Si on n'atteint on pas le palier du crowdfunding, c'est pas grave, on peut gagner la, les sous quand même. Euh, donc le, voilà, l'idéal le, c'est, enfin l'idéal, le minimum qu'on peut, du, du palier là, c'est 2500. Si on en a plus, tant mieux, ça nous permet de commencer à rêver, à upgrade du matériel vidéo, du matériel radio aussi, à vouloir faire des reportages en région, un peu en France et pourquoi pas en Europe. Et on peut proposer, on propose quelques petites contreparties, euh, des stickers du logo, des stickers de toutes nos productions, des dessous de verre, des porte-clés et rêvons vraiment pour les, les, les personnes qui sont hyper généreuses allez-y, faites-vous plaisir, on ne va pas vous dire non on vous invitera à passer une journée avec nous avec visite des, des, des locaux là où on intervient principalement bataise de trapèze grand volant le trapèze grand volant c'est du trapèze où on se jette en l'air à 15 mètres de hauteur euh, un repas au resto de, de la granerie là où on intervient un repas bio local, c'est hyper bon et un spectacle à voir tant qu'à faire euh, faites-vous plaisir et euh, voilà, là j'ai fait un gros gros résumé je répète ça depuis le début de la soirée, donc euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'information, à, à soutenir l'association, c'est hyper important, euh, abonnez-vous sur Twitch si vous avez envie, comme ça vous serez notifié des, des différents streams, mais en tout cas là pour le moment, depuis 18h euh, de, de hier, lundi, là, on, on est en stream jusqu'à minuit de, de, de la nuit, de mar, nu, mardi à mercredi, il reste encore 22h, un peu moins de 22h à tenir, mais il va falloir aller les tenir. Mais le crowdfunding est là pendant 34 jours encore, du coup, jusque fin juin, début juillet. On fera un bilan à la fin et il y a tout le mois de juin, on va faire plein tu vois, sur Twitch. Euh, que ce soit du jeu vidéo, mais pas seulement, un petit peu d'activité manuelle. Euh, parce que bon, bah, c'est l'idée, c'est aussi de casser les clichés du gamer. On n'est pas que des... enfin Les gamers, c'est pas juste des gens qui jouent aux jeux vidéo toute la journée. C'est pas du tout ça. Les, les gamers savent s'intéresser au monde qui, qui l'entourent, à la société. Ils sont cultivés. Il savent faire des choses, euh, voilà, enfin, c'est plein plein de choses comme ça. Euh, du coup, voilà, s'il y a des questions, allez-y, euh, posez-les, c'est fait pour. Et euh, si jamais euh, vous voulez papoter avec nous, vous êtes les bienvenus, rejoignez le Discord, etc. etc. J'ai fait le tour Je pense que oui. Ouais. Voilà, donc merci pour le raid, c'est très très gentil. J'ai fait le tour. <rire> Là, normalement, on est censé être à l'étape suivante du stream, c'est-à-dire de, de, de lire un bouquin avec vous, mais on a pas mal papoté en fait, je on a traîné un petit lire. peu. Et du coup, on est encore sur les références de jeux vidéo, mais c'est très rigolo en fait. Il y a des références qu'on qu n'arrive pas tout à fait à trouver. Donc, tu, tu stresses beaucoup moins Non. C'est la fatigue commence à arriver, c'est pas pareil. C'est la fatigue qui commence à arriver en fait, et j'ai toujours pas fini mon assiette. Mange, bordel. Oui, je mange. Je pas. Mes knackies sont froides. Des, des si, tu, si tu as besoin, remets-le. Au... Non. non. Au... Bah en vrai, tu vois, comparé à des knackis euh, normales, donc des knackis ah. à la viande, euh, ah, les, ces knackis au, au, au soja, là, bah, en fait, on peut les manger froides sans problème. Oui, mais si t'as envie de manger chaud, vas-y. Non, ça va. On est là, t'inquiète pas. Au pire, j'ai le café. Au pire, je mets le que... je trempe ah, donc, la knaki dans, dans le café, je ferai pas ça, <rire> je ne tremperai pas la knaki dans le café. Allez, pour 5 euros. Non Alors, allume ma CB. Vous voyez la knaki là Ça sera coupé au montage. Vous voyez la knaki là Il y a le café là. Vous voulez que je mette la knacki dans le café C'est 5000 balles. Comme ça, moi, je suis tranquille. Dites-vous que j'aurais fini les knackis avant. Ah, hein. Je peux manger plein de trucs, moi, pour 5000 <rire> je suis certaine que tu attirerais que les vues. Ça, vues. ça va pas, non. J'aime ouais. le café, j'aime les knack et le mais mélanger, j'ai un doute. Un ça doute. Spécial. Bon, en vrai, si tu continues de manger froid, je vais me chercher de l'eau et je reviens. Vas-y. Ouais, bah du coup, vu qu'il y a ce stream de 30h, pour les gens qui arrivent. Un peu avant 18h, j'ai un peu grignoté. En parallèle, j'avais prévu de me faire... J'avais coupé des, des, un concombre, des petites carottes. Comme ça, ça me fait mon grignotage d'apéro, avec une petite sauce boulette. Mais mon vrai repas, que normalement je mange à peu près aux alentours de 20h dans la vie quotidienne, bah là je suis, en, je suis en décalé. Bon, volontairement, parce que suite à ce gros stream, je, je me décale volontairement, mais je me recalerai par la suite. Et du coup... Euh, j'ai déplacé ma table de salon qui est à côté de moi. J'ai mon second ordinateur en cas de problème. Euh, je peux intervenir sur le chat si le premier se coupe parce que c'est un vieux PC. J'ai du jus de fruits, j'ai 3 litres d'eau, j'ai du café, j'ai des petits gâteaux. Et pour éviter de me lever euh, tout, toutes les 2 minutes à aller me laver les mains, j'ai même mangé de l'hydroalcoolique. Pour vous dire. Je sais plus qui c'est. Non, non, non, non, <rire> non, non, non, non, non. déconseillé. Non, non, c'est dangereux quand même. Il serait désinfecté de l'intérieur et ça se, ça se voit à l'extérieur <rire> C'est le stress des examens. Oh là là Le stress de raconter l'histoire d'IvaSound Alors mon dieu Si on doit raconter toute l'histoire d'IvaSound Par contre on en a On en a pour un moment Ouais Non en vrai en une heure ça doit être fait Mais, mais ça, ça remonte à loin quoi. Donc euh... Voilà ah d'accord, ça donne des noms de meubles suédois dans le chat. Bah écoutez, pourquoi pas Asgard-Sund. On a pas de mots aujourd'hui. Il fait leur tourne. <rire> <rire> Dites quelque chose, je suis mal à l'aise que les gens me regardent manger, c'est qu'il y a du silence. Bah, je sais, mais sur le coup, je sais pas trop trop quoi dire. Si je sais encore, pas si c'est mieux, hein, si on se si acheté, encore, <rire> on, pouvait, on pouvait prendre entre guillemets le, le contrôle euh, ouais. à distance, on pourrait faire un truc entre ben, temps. Mais là, le désavantage le du navigateur, c'est que ouais. on peut pas faire de remote play. Sur Steam, par ouais. contre... Ouais, sur Steam, tu peux, ouais. Si tu joues un truc et que tu dis, bon, attends, je te file la manette parce que je dois faire un truc, c'est plus... Je vous spoil. Je vous spoil sur quelque chose. Je sais pas si vous ouais. êtes tous au courant dans, dans le vocal. Dans le chat, vous êtes normalement pas au courant. Durant le mois de juin, et un peu étalé sur juillet, il va y avoir un truc exceptionnel. C'est du code de la route sur le stream. Oh Avec euh, Nino et peut-être Alga. On va faire du code de la route sur le stream histoire de se remettre un peu à jour, code de la route vraiment euh, oh. sur les dernières normes. Et euh, du coup, pendant trois, quatre séances euh, avec le logiciel, on va s'entraîner, on va regarder, écouter un peu ce que disent les, les codes fin, sur le logiciel. Et la dernière euh, séance, on fera vraiment le vrai examen du code. Bon, ça, ça va pas compter pour notre code à nous, on l'a déjà, on a déjà le permis. Mais pour se dire, voilà, si je devais repasser le code, où est-ce que j'en serais Moi, je, je vais pas le refaire parce que, mon dieu, oh, moi je le, le ferai. On pourrait ça va être incroyable. Hum. On pourrait finir de copier la fable. Ah oui, c'est un peu plus tôt dans, dans la soirée. Ben, allez-y, allez-y, racontez la fable du rat des champs et du rat des villes dans le chat, allez-y. Je te passe mon compte ornicar si tu veux. <rire> <rire> non, non, mais non, y a sur Steam, je l'ai le code de la route. Petite nouvelle, euh, mmh. je viens de voir qu'il y a une mise à jour gratuite disponible sur les enfants de la mortadelle. C'est vrai Ouais. Cool. Ils font plein de nouveaux contenus gratuits, c'est cool. C'est chouette vois, Pour ceux qui ne connaissent pas les enfants de la mortadelle, c'est Children of Morta. Voilà. Donc bizarrement, moi ça m'a fait rire, j'appelle ça les enfants de la mortadelle. Entre, parfois, le roi des villes invita le rat des champs. Le roi des villes. Le rat des villes. Écoute, c'est pas moi qui vais lire un livre, donc on n'a pas à me critiquer, d'accord <rire> Euh, si vous voulez, de je trempe la façon... knaki dans le café, dépêchez-vous, elle est presque finie. Ah mais j'avoue. D'une façon fort civile, à ah, des reliefs d'ortolan. Sur <rire> le canapé. <rire> <rire> C'est ça la vraie... Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve à Je laisse à penser la vie que firent ces deux ennemis. Le régal, je suis fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train de manger du boudin. <rire> à la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Il bah, fallait un truc qui rime en un, donc moi, j'ai pensé à boudin. Oh là là. Le rat de ville détale. Son camarade le suit. Le bruit cesse. On se retire... Ras en campagne aussitôt Ras en campagne, pardon, aussitôt Et le citadin de dire Achevons tout notre euro C'est dégueulasse C'est assez, dit le rustique Demain vous viendrez chez moi Ce n'est pas que je me pique De tout vos festins de roi Mais rien ne vient m'interrompre Je mange tout à loisir Adieu donc du plaisir que la crainte peut corrompre. Ah <rire> J'ai pas tout compris de la fable, je vous avoue. Eh ben, en fait, c'est juste, je sais pas, euh, ces deux rats, ils mangent, euh, il se passe du bouquin, et l'autre il fait, c'est pas bien, eh ben, tu vas venir chez moi, tu oh, on va bien manger. <rire> voilà. <rire> Voilà, incroyable. C'était le moment culture de Jean de la Fontaine, voilà. En quelle année Oulala. Euh, j'ai pas l'année de ce truc-là, mais lui, il, est... il a vécu de 1621 à 1695. Cela veut dire qu'il n'y a plus de plaisir quand il y a la peur et qu'un festin ne vaut pas ce prix de la peur. Ça rime en plus. <rire> C'est incroyable mais quel poète T'as vu Contre... euh, Ou poétesse pardon. Ouais plutôt. Napta VDI Napta Hmm... Je dirais poétesse mais j'en suis pas sûr. Mais on reprend, en même temps on s'en fout. Peu importe votre euh, genre. Depuis, depuis tout à l'heure euh, elle accorde tous ses adjectifs euh, au féminin. Donc j'imagine que Napta est une demoiselle ou une personne de sexe féminin, ou comme elle veut le décrire, je m'en fiche. Oui, oui on s'en fout. Genrez-vous comme vous avez envie, on respectera votre... Comment vous, vous, vous genrez Pas tout non plus, parce que si vous vous genrez en tant que carotte, là, je suis désolé, mais je vais vous dire que c'est un petit peu des bêtises. En tant que carotte Je connais en a dans un bol à l'heure te... actuelle. Avec la sauce ciboulette. <rire> Il me reste pas beaucoup de sauce ciboulette. maison la sauce ciboulette un peu bête la demoiselle ou un peu bête Ouais, c'est la question de se pose. Il est tard, euh, parfois les fautes de frappe. Moi, Une carotte dans de... la bouche. Non, non, non, non, là c'est euh, du café, Cotraf, Attends. Pour 15 euros, on ouvre un C'est non 15 balles l'OnlyFans Putain, c'est pas. Pardon, purée, c'est pas cher. Hein. Ah bah ben, écoute. 15 balles! A, ah non, non! Il y, y a des filles faciles et il y a des enquiquineuses. <rire> on va dire ça Allez, on ça. met toutes nos productions radio gaming sur Onifan et enfin fait un Onifan, mais oh. qu'avec nos productions en fait. Quelle horreur! Bah non, mais du ah coup, c'est pour troll. Tu dis aux gens, venez vous abonner, on les aguiche et en fait, ils trouvent pas du tout de Peggy18 mais que des productions sous Pour c'est ouais, un, un truc d'horreur, de la culture. Ah <rire> de la cul. En fait, ça arrive juste à cul. Hein. Ouais mais c'est pour ça qu'ils connaissent plus à <rire> la fin en général <rire> Aïe aïe aïe Il s'agit de l'adjectif bled Non sans déconner il y a vraiment un adjectif J'espère ouais. que c'est du troll parce que Non non c'est un, un vrai adjectif Non mais il existe vraiment tu connaissais pas vraiment Ah non terme. je connais, le tu chercher parce que sur le coup ça m'intéresse Si si c'est adjectif... terme... génial Oh niflant C'est <rire> oh, <niflant> <rire> trop bien Réflexion de l'ancien français blesse, <coughs> issu de l'ancien verbe blessier, qui s'écrit B-L-E-C-I-E-R, qui veut dire blessé. En parlant des fruits dont la chair s'est ramollie sans être encore gâtée, des poires blettes. Oh En fait, elle dit juste qu'elle est un peu vieille, quoi. <rire> <rire> Je suis très gentil. Mais non. <rire> Ce que j'adore, c'est l'illumination. Oh, j'ai compris, tu sais. Tu imagines le, la BD avec le, la petite ampoule, Non, oh, mais faut pas dire des choses pareilles, Nata. On est reparti Non. Ah. Attends, ouais, moi on va vraiment falloir là, refaire hein. les, les 58 bah, Non, enfin oui, idéalement, mais histoire, on focus les images qu'on n'a pas, on essaye de, de voir ce qui, ce le qui problème, manque. Le problème, c'est qu'on ne sait plus trop ce qui nous manque. Bon, on va, va voir. Il manquait, ouais. bah, y, a, y a un médaillon on sur le. Il y a le médaillon, la lampe, les piles. Les piles, ça m'intrigue, je, je suis sûr de les retrouver. Montre-moi les piles, parce ouais. que je comprends pas. C'est des piles type euh, LR6. De type ah, ah, ah, ah. ah. <rire> ah, ah. Et le t-shirt ouais. Et le t-shirt il a raison. Alors attendez, on était à oh 58 non. sur 66 ça veut dire qu'il en manque 8. Arrêtez tout. Arrêtez oui. Tout. Ce n'est pas un t-shirt. C'est un chasuble. Mais c'est un maillot de basket. Bah ben ouais mais... L'Arcos qui est Attends. Lakers. Larkos, je écrit. Euh, je sais pas qui est. -ce mais même le casque on dirait qu'il y a un le, le casque le a une ref... euh, quelque chose ouais oh, c'est vraiment un... une RF de jeu euh, j je pense hein. alors laquelle je, peux pas, je ne peux pas zoomer plus mais il y, y a quelque chose sur le casque ouais, clairement mais même l'espèce le, de, de gobelet hein. ah, mais gobelet. attends euh, je viens de voir sous le gobelet t'avais dit le truc bleu orange je sais pas grand tourisme ça si, si, c'est grand mais on l'avait déjà on l'avait déjà remis ah pardon je, je, enfin, là du je coup on est à zéro Là en fait, en référence, je moins pense, moins. on a dit 8, hein. il manque l'espèce d'unité centrale, ouais, le centrale médaillon, l'espèce ah, de téléphone là-devant, il y a quelque chose dessus, mais j'ai vraiment du mal à voir ce que c'est. Ah bah attends, mais non, On mais a déjà mis Titanfall. Que que tu... so attends, euh, l'unité centrale, tu parles de quoi euh, euh, ça. Sous le. Sous, sous Splinter Cell. Ah non, je pense pas. Là. Il manque euh, du coup, tac tac, la lampe, le médaillon, les piles. Les piles vraiment ça me parle. là. ça doit faire partie de quelque chose. PES Proévolution soccer le t-shirt peut-être. Ouais. Moi je pensais pas du foot. soccer. Moi je partais sur du basket. PES Ouais c'est ça. C'est PES. Proévolution sorcier. Bon le t-shirt c'est bien PES. Tu es un footballeur Harry. Il va attraper le ballon de foot et il bizarre. Donc, c'est bon, donc c'est bien PES. Donc, on va dire, même si est... Oh, oui. voilà. on est, il en manque 7, dont 3 qu'on a sous les yeux, mais qu'on voit pas trop ce que c'est. Le cheat code aussi, hein, le 4, 8, 15. Ouais, 6, alors ça, c'est c'est Lost, clairement, c'est Lost, mais attends, tu vois, je, je vais taper Lost. quest ouais. ce qu'il y a eu un jeu Lost Oh, évolution de non, en fait. il compte, euh... non, alors c'est bien les chiffres de Lost, mais il ne compte pas ça comme Lost. Dites-vous que pendant un temps, je jouais ces codes au loto. J'ai jamais gagné. Bah, du coup, t'as perdu de l'argent littéralement. Mmh. Bah, du coup, oui. Moi, je jouais avec Lost. C'était vraiment à la, au moment où Lost est sorti, j'étais super fan de la série. Et dès qu'il y avait les, les, les, le code, je, je le connaissais par cœur. Est-ce que tu peux monter, s'il te plaît, au niveau des étagères Si oui. fond, on a loupé des trucs, tels que le petit Sonic, le petit Mega. Le Hello. Ah, mais attends, c'est My Friend Fredo, ça Mais je sais pas. Pedro. Et non. Moi, sur ce truc-là, mais au final, quand j'ai réfléchi, c'était pas ça. J'étais parti sur Life is Strange. Mais alors, euh, pourquoi, je ne sais pas du tout. Par Et rapport à la typographie. Du tout. Ouais, je pense, je pense pas que ça soit ça du tout. Ça me paraît bizarre, quand même. Mmh. Parce que c'est pas du tout... Euh... C'est pas la même typo, en tout cas. Et puis, c'est surtout que c'est pas du tout... Enfin, ça, ça te... Tu vois pas du tout la référence, quoi. Tu verras encore, euh, je sais pas, le bonnet avec... Euh, Attendez. Le bonnet de... J'ai pas encore la, validé Life is Run, je vais le tenter. Mais ce serait pas un des jeux un peu euh, hyper de réflexion. C'est le, le mec de Stanley Stan Parable. Oh putain. Euh, bah, dans ce cas-là, Stanley Parable, pour mis la lampe moi. Ah bon attends, je tente Life is Strange sur l'étiquette. Merci. Merci. Ah c'était pas ça, c'était pas Life que is que Strange. Pas ça, hein. ouais, non, non, t'as aucun indice. Bon. Et dites-vous que ça. Euh, alors je, je parle à mon nom. Hein. Ça, ça a l'air difficile. Ça l'est. Mais il y en a d'autres, des comme ça. Il y en a un, c'est que des références ciné. Que des films. Il y en a ah, un, ce ne sont que ah. des séries télé -fi. Et il y a un truc où c'est que de l'horreur, alors là, j'y mets même pas les pieds. Oh, non, non, oui. Et pareil, c'est plein de références comme ça, et c'est hyper ah, dur. Ah, c'est bon, une culture. Alors, par contre, les... eh ben, j'arrive plus à zoomer l'étiquette, dis ah, ah. donc. Cette étiquette, là, m'intrigue quand même. Hein. Mm. C'est... Euh... Il y a écrit Popcorn, pourquoi pourquoi il y a écrit bah popcorn Il y a écrit popcorn partout. Mais... Ah oui bah, le oui. Site, mais... oui, bah oui. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Mais attends, Hello, étiquette rouge et blanc. Après, cette étiquette, elle se retrouve dans beaucoup de trucs américains. Hein, mais... Oui, bah ouais, c'est ça, ça, le truc. Euh... C'est aussi le problème. Par contre, euh, tu vois le poster de Outrun Ouais. À la gauche, il y a un rond bleu. Mm -hmm. Il a aussi écrit Popcorn, mais il m'a fait énormément penser à. Ah oh non, c'est pas assez connu. Peut-être. Hein. Vas-y, dis. J'aurais mis, mis DJ Max, mais c'est pas du tout ça, quoi. Comme. Pas du tout, du tout. Comme tout. un DJ et comme un Max. Ouais. C'est exactement le même. Euh, la même non. Euh, euh, c'est pas ça. Il ouais, a pas, on n'a pas mis du Portal. On n'a jamais écrit Portal, on est d'accord. Non. Y a ça pas serait problème. bizarre qu'il n'y ait pas de Portal, quand même. Bah. Ben, il y a du Half-Life mais il n'y a pas de portail. Enfin, J'ai pas vu de, de choses qui pouvaient s'y rapporter. Parce que là, ouais, donc il manque le médaillon. Là, il y a le truc, route 66. Et la, la grosse caisse, on avait on l'avait dit Oui, euh... Et... Attends, la caisse ou le carton La grosse caisse. La cantine Alors, sous la Ouais, l'espace de... Non, sous le... Sous la casquette. Ouais, la cantine. Ah là, voilà. on l'avait mis ça bah, le logo là, non. Mais c'est quelque chose, mais quoi, je sais pas. Phaser. Phaser. solution, si jamais. Ah <rire> Ça, ça peut aider. Il y a 42, mais bon, euh, voilà. Ça fait pas... vraiment un truc. Euh... En fait, le logo, il fait euh, penser à une crosse de. de hockey ou un truc comme ça. Moi, en fait, euh, le, ce, ce jeu serait sorti avant Death Stranding. Il y a eu un don de 50 Oula. euros sur ta cagnotte. En effet, ça wow. un effet. Ben Merci beaucoup. Merci, merci pour, pour, pour les 50 euros, c'est très, très gentil. C'est dire. Dire, comme le gobelet, les inscriptions s'il faut, c'est un jeu vidéo, tu vois. Ouais, ouais, le gobelet est bizarre aussi. Hein. Ah, c'est Uni Merci pour le, le, don, le don Uni Je viens de voir sur le téléphone. Faut, tu sais, la photo, quoi. si vous voulez des indices, ah, oui, bah. sur le coup, on sait pas trop ce qui nous manque. C'est le problème, bah, il manque quoi. déjà. Il y a sur oh, mon dieu, le zoom, des zo... oh, mon dieu, c'est horrible. Quand ça bug, peut... il y a l'unité centrale. centrale et il y a ce médaillon là. Ouais, le médaillon, j'ai aucune idée. Je backside volontiers. MDR, <rire> le médaillon, ça, ça doit être un jeu euh, FPS, un peu de guerre, peut-être un truc avec des, des avions. Je sais pas, pas du médaillon, je... la peau quand même. Hein. Ben, médale, médaille, ouh, ouh. Hmm. Et ça me parle pas, pas enfin, ça pourrait, hein, mais. Moi, je connais, je connais pas non, c'est pas Medal of Honor. <rire> Merci, Yoni. C'est comme. Euh, en fait, <coughs> moi, ce qui m'intéresserait plutôt, Imagiro, c'est savoir ce qu'on a manqué. Par exemple, le casque sur le siège, est-ce qu'il y, ouais. Est qu y a vraiment une référence dessus Est-ce qu'il y a vraiment une référence sur ce. Sur la Sur médaille, le... là, non. Derrière Fallout, il y a un truc. Un jeu très connu et très apprécié. Oh, putain. Un jeu Cult of the ah, Wind logo. Non. <rire> le logo du médaillon est quand même. Mais oui, mais je le connais pas, bordel Oh là là Ça va être Attends, un J'ai ah. vraiment l'air nul en m'approchant de l'écran comme ça. Je suis pareil, parce que. Je suis pareil, hein, je suis en mode. De... C'est quoi <rire> Ouais, je comprends pas le logo, là. Un jeu ah, connu putain. et hyper apprécié. Est-ce est que c'est vraiment plus... un jeu de guerre hein Le siège, il a que PES. Ok, donc le casque qu'il dessus, on s'en fout. D'accord, donc, ok. Et derrière ouais, Fallout, euh... il y a une espèce de cendrier qui est pas un cendrier. Hein. Mais ça me paraît trop proche de Fallout, de... dans comment euh, c'est... Ouais, ouais, on... ouais. je pense pas que ça soit quelque chose à côté. Euh... Je pense pas non plus que... Et puis ce téléphone quoi, je vais pas mettre Pokémon Go, il y a déjà la Pokéball Pokémon. puis c'est surtout pas du tout Pokémon Go quoi. Non non, mais, mais c'est un truc hein, le téléphone, c'est forcément un truc. Je sais pas, je suis pas sûr. Je pense que c'est juste là pour aller voir. il y a un peu rien, ouais, y a, y a un peu rien le, qui est visible comme le, dessus. Comme hein. casque audio, fin... Je sais pas. Hein. Parce que je, vous... je sais pas si vous voyez bien, dans le téléphone en bas, il y, y a un bouton vert, et un peu plus haut dans le téléphone, il y a quelque chose de rouge. Ça a l'air d'être comme un plan. Euh, Guillaume Oui. La médaille Oui. C'est pas ça qui est Quake Non. Oh. Oh. Non, pas ça. Non, pas ça. Quake, on l'avait pas du tout validé. Hein. On l'a jamais. Bah, on avait mis en erreur. Tu l'avais mis sur quelque chose sauf que c'était pas ça. Non, c'est pas Quake. Non, c'est pas Quake. Okay. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de guerre. Mais... Faux, ça. Un jeu oh, très un apprécié. T'es un noob. Bah, comme on pas de division ou un on truc tente. comme ça. Mais je sais pas du tout The division y a un logo qui ressemble je crois... Mais euh... on, dirait, on dirait une tête de bœuf et avec des cornes mais... Pas besoin de cliquer sur un objet particulier. Ah bon Sérieux Hein Genre... Attends. Attends, on va tester. En gros tu cliques... Ah c'est trop bien. En tu cherches juste les noms quoi. Si tu balances les noms et ça te dit où c'est J'ai tapé dans le vide hein. Vas-y, mais... Euh... Sérieux Bah, c'est trop nul. Nous, on se forçait à... <rire> J'allais cliquer à l'endroit, c'est plus rigolo. <rire> on aime la difficulté, nous. Ouais, j'avoue. On se fait vraiment suer pour rien. Et il y a les pièces qu'on a toujours pas trouvées. Ah oui, les pièces, aucune idée. Six fois, elles sont là, elles sont pas là. Enfin... C'est une grosse phrase, vous pouvez les la pièces, retenir. Les pièces tête de mort, là, honnêtement... Bon, on a tenté Sios Sives, on attendait... J'ai peut-être mal écrit Sios Sives. Voilà. Non, non j'ai regardé, tu l'avais bien écrit. Des euh, pièces, tête de mort, la piraterie. Tu sais, la, la photo de tête de mort, il y en a une à côté. Sur le, le dossier. C'est Call of Duty. C'est le, le tout. Le ouais, tout, ouais, ouais. Call of Duty. Ouais, ouais. Ah, ok. Ça, ça se trouve, ouais, c'est juste tout J'ai tenté ça Atlas, coup de... mais c'est pas ça. Téléphone, rien. Ah ouais, d'accord. Ah, je suis déçu. Ouais, le téléphone. Je m'attendais a... à un truc. Le gobelet, j'aimerais qu'il y, qu y ait quelque chose, mais je sais pas quoi. Le gobelet, ah, attends, ouais, parce que le gobelet, le gobelet, en fait, il a un, un graphe très, très précis. Eh bien, j'ai je, je, une idée, mais je pense pas que ça soit ça. On dirait Season After Fall, mais c'est pas assez connu. C'est un indé, hein Oui, c'est le problème. Là, attendant tout ce qu'on a fait. C'est que des grosses. C'est que des tripleurs. Ouais. C'est que des trucs connus, ouais. Attends, je m'approche du gobelet. Les me font énormément penser à Season After Fall. Il y a bien écrit Kofi en noir. Et OFF après. Bon, je ne sais pas s'il a réécrit Kofi en blanc. est-ce que la médaille de la lampe, c'est un jeu de guerre Parce que si ce pas ça, au moins on peut vraiment partir sur une chance Parce que je vois pas du tout. Attendez. Est-ce qu'on a fait... Oui, Counter-Strike, on l'a fait. Ouais. C'est pas un jeu pas de guerre, de guerre hein. un jeu d'aventure, un jeu avec des médailles. Parce que enfin, c'est pas que le logo qui m'intrigue, c'est aussi le fait que ce soit une médaille. Non, moi c'est vraiment le logo qui m'intrigue. C'est un jeu post-apocalyptique. Un jeu post-apo Pas du tout. C'est pas une sorte de clé le symbole Je sais pas si c'est une sorte de clé ou un truc avec des ailes. On dirait un, un truc ailé plutôt. Un hein. truc avec des ailes, Moi, ouais, quelque te te te chose. De avec des cornes. Euh... Il n'y a pas eu de Devil May Cry, on n'a pas mis... Non, il n'y avait pas de Devil May... Non, c'est pas ça. Je me suis attendu. Il y a un symbole à Devil May. Cry. Oh, ça ne me fait pas <rire> du tout penser à Bayonetta non plus. Ah non, euh, ba Bayonetta, j'aurais reconnu. Oui, ça. oui, voilà, c'est pour ça. Quoi. Bayonetta, ta, ta... <rire> <rire> J'ai quoi en jeu à côté Une sorte de clé. Monster Hunter Non t'as dit. Non, non pas Monster non. Hunter c'est. Généralement le symbole, c'est un ratalo aussi voilà, du ouais. genre. Ouais ouais. Généralement. Pour envie dire que l'école. Ouais. Mais mince. Euh... Après ou il y a l'unité centrale. Est-ce que l'unité centrale est, est une référence ou pas du tout Je trouve que c'est vachement futuriste c'est ouais. cohérent. Une série de jeux, oh, putain, série de jeux carrément <rire> ouais, ouais. Et c'était pas un jeu de guerre. C'est une série de jeux et c'est pas un jeu de guerre. Hein. Alors attends, une série de jeux, unité centrale, futuriste, un gros câble ah, qui non, sort comme pas. ça. Enfin, l'unité centrale est neutre. Ok, donc il n'y a, a, a rien dessus. Ah, il n'y a rien dessus. Il oh. n'y a rien sur l'unité centrale. Il y a un design, c'est sympa. D'accord. -ce donc en un gros, le goblet ou est-ce que le gobelet est neutre aussi Ouais. qu'on ouais, essaie de comprendre. Là. Ouais, c'est de repérer ce qu'on a ou pas. Ah, c'est super dur. Surtout que s'il a, s'il a les, je sais pas comment il a. Gobelet, gobelet neutre. neutre. Putain. Bon, on va dire que le Route 66 est neutre aussi parce qu'il y a juste écrit 66, gros, 66 dessus. 66, c'est bah, la forme. Bah, il y, y, y a quatre, il y a quatre choses sur le, le, le, le, le tiroir. Ouais, il y en a deux, fou. voilà. Il y a Pig 18. Wakfu Non, non, ouais, c'est mais... du, du jeu français. Et... Ça m'étonnerait. Ouais. J'ai envie de tenter Stanley Parable sur la lampe, vraiment ça m'intrigue Je pense que la 66 est neutre, est-ce que la lampe est neutre si, si, si. dit, si dit qu'elle est pas neutre tu peux tenter Stanley ouais. mais... gros, Oh bien Youni, oui C'est vrai, c'est vrai, vrai Mais je pense pas, non non non ah. non non, mais il a dit que c'était neutre, il a dit que c'était neutre Ah pardon <rire> Bordel <rire> On écoute rien <rire> J'avoue c'est terrible. bon on a une réponse. <rire> on peut rien. Donc 66 notes. Lampe neutre. Oh. Est les piles. Quelles piles Qu'est-ce que t'appelles ah. les piles Ben bah là, à côté de la médaille. C'est comme le cheat code, le cheat code s'il faut, il y a une grosse rêve derrière, ben en c'est du, du Alors c'est du Lost, ça c'est sûr et certain, il n'y a, y a pas besoin de, de vérifier, c'est du Lost. Mais on est sur du jeu vidéo, et euh, ce n'est pas là de suite C'est pas une référence à Lost. Alors pourquoi il y a un cheat code spécifique avec les codes de Lost Je ne sais pas. Ce n'est pas du World of Warcraft, parce que World of Warcraft, il y a le marteau de, euh, de trall ici, de de, de, de Grimm, du Retard. je sais plus, ici. Sache pas, mais dans World of Warcraft, dans le jeu de World of Warcraft, dans le bassin de lazare on a une référence à l'os avec les chiffres 5, 9, 16, 17, 24, 43. Ils sont dans le bassin de lazare écrit quelque part, c'est un, un, un easter egg, vous pouvez aller vérifier. Mais là, du coup, pourquoi il y a ça, je ne sais pas. Le code-là, on le voit aussi dans une map, j'essaye de me souvenir. Ah. Les piles sont neutres Et bah, phase, oui, bah oui, pour le phase jeu de aussi, ah. ah mince, <rire> les piles sont neutres ça peut être un truc à la con genre Green le L. De l code. Le code de Lost les neutres. Sérieux c'est. Oh là là. Ah ouais en gros on fait des focus. La que tu peux le nous... code des neutres. Ah, non non no, bah dis donc Nostralic c'est <rire> ta nouille. a été courte. <rire> Bonsoir hein. Bonsoir à ça Bon essayons de regarder ailleurs parce que là on se concentre que sur la médaille. Le reste je vois pas.. La médaille est trop perturbante, surtout c'est une... une série de jeux qui est appréciée, bah oui, mais... Pas par Zelda. Non, eh, Du coup, c'est pas Zelda. Est-ce déjà... est qu'on peut nous aiguiller sur la médaille pour nous dire sur quelle plateforme c'est Je sais pas pourquoi, moi, The Division, il me perturbe, mais j'ai vu... On m'a dit que c'était pas un jeu de guerre, donc... Une série de deux jeux, ouais, super. <rire> de deux jeux C'est quoi de deux jeux très appréciés. Seulement deux jeux ouais. PS3, à 5. à 5 ok donc c'est du PlayStation. Euh... Qu'est-ce qui est sorti à sur 5. PS3 Ouais il a dû y avoir des rééditions peut-être. C'est quoi le truc euh, concurrent à Ratchet Clank The Last of Us Non. Non, non, oh. t'as les Clank, Banjo et Kazooie, et t'en avais un autre avec deux personnages, un autre jeu comme ça. Euh... Jack Dexter Jack Dexter, ouais. Mais c'est pas ça. De dire The Last of Us, c'est loin d'être con par contre. Hein. The Last of Us C'est pas il comme ça. <rire> The Last... C'est loin d'être con. Hein. Sur, sur la médaille, hein, on est d'accord. Ouais, ouais je sais pas. pas obligé Bravo mais... C'était ça C'était ça. C'était oh, ça. Oh, wow. eh, c'est bien, on, si, on, bon, faut, si on refait tout en vrai, il nous doit nous en manquer 5 ou 6. Tu peux monter au niveau des placards. Oui. Ou complètement à gauche. À gauche, je ne sais pas si on a... Il a alors il y a plein de DVD, il y a... Ah bah attends, vu, ouais, vu qu'il a, la, vu qu a la, le tryhard, là... Ouais. Mais ça oh, je pense c'est juste... Euh... Ah si c'est un bonhomme juste rouge euh, hein des... C'est un bonhomme euh, rouge euh, quand même. Hein. Avec euh, un euh, truc rouge. Euh... Ah bah attends, vu qu'il vu qu y en a qu'on a la solution. Au dessus du Megaman, le, le sticker rouge <rire> rouge et blanc ouais. hein, c'est neutre. Qu'est-ce que c'est que euh, ce sticker déjà Ensuite, hein. Là, euh, sous la casquette là de. de... Ah, la The cantine. L'espèce de grosse caisse unité, je sais pas ce que c'est là. En... Alors, ouais. En métal, est-ce que c'est notre aussi Enfin. Pff, plein de trucs ou quoi Ça, non, pas... je pense pas que la caisse soit neutre. C'est oh, quand même écrit phaser. Oui je viens d'en avoir une. Oui, vas-y. Monte en haut à gauche. Oui. Oula. Je... Enfin, j'ai une idée après, je suis pas sûr que ça soit bon. Au-dessus, en haut à gauche, voilà, au-dessus de, de Watch Dog là. La non, caméra Non, pas Watch oui, t'as des... ça là. Ouais. Est-ce que c'était pas euh, Five Nights at Freddy's ça Non, l'écran de contrôle, hein, on est d'accord. Ouais, ça là. Ça me fait penser à Five Nights at Freddy's où tu sélectionnes les caméras pour voir où sont les animatroniques ou je sais pas quoi. Je sais Alors... pas du tout. Ouais, je sais pas non plus. Ensuite, dans la... dans la boîte, à côté, au-dessus. Attends, de attends, attends. Euh, dans... FiveNatHight, Freddy's, comment tu ah, l'écris Freddy's. F-R-E-D-D-Y et. Apostrophe S. Non. Oh merde, je suis dégoûté. Ensuite, au-dessus de la Pokéball, on dirait que dans la, la boîte en, en plastique, t'as un Game Watch. Genre ah, ben bah oui, complètement ou... Ah, le truc rectangulaire là Ouais. Ah ouais, ouais, complètement. Et pour euh, là où j'ai dit Five Nights at Freddy's, on m'a dit apparemment que ce serait peut-être Phasmophobia. Ah, Phasmophobia. C'est pas Game Watch. C'est pas Game Watch, bon, Mais, mais euh, clairement, oui, c'était une console Game Watch. Euh, oui, oui. Ça... Et Phasmophobia, ça m'étonnerait. Je trouve ça trop récent. Et c'est un D, un ouais, c'est un D. Mais face ma ouais, c'est quand même. Parce que ce site-là, il a. 2018 ou quelque chose comme ça. Ça fait une heure et demie qu'on est là-dessus. Ouais. Et on bloque. Un peu plus, même, et je pense. Il en manque pas beaucoup. On... Il en manque pas beaucoup, il en manque pas beaucoup. Ouais, il nous en manque pas beaucoup, mais. Pff. Boîte GameWatch c'est neutre. Ah, hein, on Alors, t'as dit au-dessus nice. de Megaman, le sticker, c'est neutre. <rire> Purée. Au-dessus du Megaman, c'est neutre aussi, apparemment. Ah, oh, et pourtant, okay. hein, ce sticker, c'est. Ça... Après, là, on a une espèce de carte postale avec des indications. Il y a le tryhard. C'est le problème, c'est que je ne sais plus quoi voir. Bah, on, euh, on, va, on va inventer des trucs. Et... Bah, là, la cantine. La cantine en dessous de la casquette, ouais. donc la boîte euh, militaire, là, avec Faisar. Est-ce que... Ça le personnage serait... bleu, c'était quoi Megaman. Mais c'est Megaman, ouais. Enfin, ça dépend. Si tu parles de... Hop là ce qu'il y a en dessous du sticker, c'est Megaman. L'espèce de bulle bleue, là, c'est dans Dragon Quest. Et le personnage bleu ici, à côté du mug, c'est Fallout. Parce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas demandé, si c'était un autre ou pas. Les pièces. Non, les pièces, ça peut pas être neutre. Les pièces d'or. Non. Là, l'idée, là, c'est vrai. La, la cantine avec Faizhar. Attends, c'est... Je dire tiré si 0 mais... Devant c'est impossible à trouver. Ah Impossible à trouver, ok. Du F0 On va chercher. Non, c'est pas F0. C'est pas un jeu de sport hein. Moi, je mmh. partais tellement là-dessus dès le départ. Ouais. Phaser. Mmh. C'est un jeu de sport d'une certaine manière. C'est ah. windjammer Non, windjammer ce serait un frisbee, j'imagine. Attends, un jeu Je de sport d'une certaine, certaine manière, d'une euh, certaine manière, qu'est-ce qui pourrait être un jeu de sport mais qui ne l'est pas totalement Un jeu de course Ouais, un jeu de un course. Jeu de mais un jeu de course, on a déjà ouais. Gran Turismo. Du coup, un Colin Mac, un un truc du genre. Non, c'est pas le local là, Colin Mac. Ouais, ouais. Un truc euh, moderne, futuriste. Ouais, ça va très futuriste, je trouve. Ouais. C'est pour ouais, un truc long de long bataille fait. spatiale, tu sais. On ouais, va Attends, c'est pas normal le... Donc, un truc plutôt ouais, futuriste, sci-fi, dystopique. Qu'est-ce que ça peut être Mass Effect Ouais le Mass N7 c'est Mass Effect, juste en dessous ouais. Le N7 c'est Mass Effect. Mmh. Le temps que ça réfléchit... <rire> le, temps que ça réfléchit... Ça le temps que ça réfléchit... Je continue tu la complétion. Tu commences à compléter Ouais. La musique qui s'active toute seule c'est horrible. Et Il y a quoi comme jeu comme ça C'est bon je connais même J'ai plus le logo de... <rire> ah, attends. Il est où mon Google A l'air... Allo Google <rire> euh... Loco Je pense pas que ce soit ça. Non, pas du tout. Euh. Dans 6 minutes, il y a une bonne musique. Ah, la musique de 3 heures du matin sur Animal Crossing. Ah, parce que oui, parce que l'image aurait sur... Elle <rimer imme> <Rimérim> est trop bien. Ah oui. Bon, alors ce Pfizer là. Zelda. Bon, on a dit que c'était un. Ne compte de... pas ça comme oh. fou, hein, Bon, ça va. Zelsa. <rire> The Legend of Zelsa. <rire> je je rappelle après, que j'ai toujours et pas et changé mon clavier. pour Swarm Jim, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais, exactement. Euh. Alors c'est un jeu de sport, on a dit dans son genre, ce n'est pas dans le monde réel et c'est impossible à trouver. <rire> Vous voulez la première lettre Ah j'avais pas vu ça. On ne connaît même pas, pas le nom. Hein. Portal. Ça, ça ah donc il y a bien un truc à Portal. Putain mais il est où le truc de Portal Je vois ni le Portal Gun. Ben non c'est ça je le vois truc. Ni... Ça, ça m'étonnait vraiment qu'il y avait rien je sur Portal quoi Je vois pas, je vois même pas sa combi, je vois pas son pantalon Ah parce qu'il n'y est pas Bien, mais mais... parce qu'il n'y est pas, mais putain mais qui est con Vous étrouvez Portal, punaise le troll Après moi si vous voulez, le chat, hein, moi je sais où il habite hein. <rire> <rire> Mais quel enfoiré C'est vilain, oui je suis d'accord <rire> Terrible, nous sommes trahis. Mais c'est quoi la première lettre du du Pfizer là? Ouais. Alors. Euh... W. W. Bah Windjammer. Non. Windjammer, <rire> je t'ai dit que c'était le le frisbee. Le frisbee. Ça m'étonnerait que Pfizer a... après ça colle, hein, un jeu... mais c'est pas dans le monde. Non, non, mais non, ça, la caisse correspond pas à C'est clair, clairement pas. Déjà, ça correspond pas. Et puis, bah, monsieur Green il nous a dit que c'était pas dans le monde réel. Ouais, euh, sur le coup, <rire> c'est tellement dur. Un jeu sport Warhammer. Bon, <rire> bon, oh, attends, peut-être. Non, je pense que Non, mais pas la caisse, mais peut-être autre chose. Peut-être dans là, dans les caisses là. Je sais plus. <rire> Pfizer, c'est pas, pas un vaccin Si si, c'est ouais. c'est l'injection. C'est l'injection que j'ai eu lundi dernier. Ramers c'est un des figouzes à la base C'est une de figouzes Un jeu un de, de fig figurines je pense ouais. ah, ah oui jeu de figurines oui on est d'accord Ça va pas être là dedans Après c'est quand ouais, même un gros truc Ouais C'est super dur hein. bon, est -ce On est-ce qu'on a mis à Zelda à un moment donné Parce Oui oui pareil, il y un... Si si l'Ocarina un... sur la droite Oui c'est vrai j'ai envie de taper sur internet, phaser W, je suis sûr que je vais trouver. Ouais, mais c'est moins marrant, quoi. <rire> mais est qu Mais est-ce qu'on connaît est ce jeu, c'est le problème Alors bah, Warhammer, c'est un ça. jeu de figure, oui, mais il y a plein de jeux vidéo dans l'univers. En fait, l'univers Warhammer, c est, c est, ça s'étend même à des bouquins, ça s'étend à beaucoup, beaucoup de choses. 66 secondes pour doubler les points. Attention, la moindre erreur m'a fait un bonus. Sauf que je sais ah, plus où est-ce que j'en suis, super. en fait. Ah, vas-y. Tu connais tous, de toute façon. Tu connais les 60 premiers. T'as mis les Sims. T as mis. Oui. Le... Peux plus. T'as mis Red Dead Redemption. Ah, attends, on a le nombre de lettres. W, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7 lettres. 7 lettres Ouais. En W ah, pour 4 Oui, c'est un, de... un jeu de rôle papier aussi, Ouhou. je Worms. Worms, c'est vrai qu'il pourrait y avoir Worms, mais y a... alors là, par contre, les Mais il n'y a quoi. plus assez de lettres. Ouais. Worms 3D ouais. <rire> Worms 3D <rire> euh... Un jeu de sport voilà, qui n'est pas cool. dans notre monde qui commence par W et qu'on ne connaît pas. C'est beau ça. Ça en fait pas mal. Un jeu de sport W... En attendant qu'on réfléchisse là-dessus, est-ce que... Euh... Il y a un objet ou je ne sais quoi que l'on n'a pas vu. Sans dire, c'est pas trop du sport. Ouais. Donc... Sans nous dire forcément. Enfin, genre, tu vas pas dire, hé, hey, t'as vu le casque de Skyrim Oui, bon, merci. <rire> genre, je sais pas, pour localiser un peu où notre œil doit se porter, parce que j'en ai aucune. On idée. a avoir, ah, on va avoir un quiz qui arrive. Oh, on fera les quiz. Ouais. L'oiseau sur le crayon. Oui, bah, bon, c'est un Angry Birds. Bonsoir, Nick Animals. Non, euh, on l'a vu. Angry Birds. T'as remis Heavy Rain Non. Alors, Ivy comme le métal et Rain comme la pluie. Ouais, Heavy voilà. comme moi et Rain, oui, comme la pluie. Homme au sol plus jungle. Oui, euh, écran, attendez, c'était flashback, on a vu. Oui. c'était flashback. Oui. Ça m'embête de m'être trompé tout à l'heure, euh, d'avoir confondu Flashback avec Another World quand même. Et t as, t as Les deux, deux sont très bien. Aussi non, Outrun, j'ai pas remis. T'as mis Sonic Oui, je vérifie. Normalement, Sonic, j'ai mis oui. Ok. T'as mis Donkey Kong Non, pas DK. Donkey Kong. Donc ça, ouais, ouais le l'homme au sol et la jungle là. Excusez-moi, je veux le radar. Le radar, bonjour, merci. Oui, ça sera plus rapide. Euh. euh... le... le drone hein, au pied de la chaise, j'ai oublié ce que c'était moi. J'ai pas remis Megaman, j'ai pas remis Sonic. On a... t'as pas mis... Euh, The Walking Dead. Megaman. Ouais. On va y arriver. Megaman, on va y arriver. Le pendant petit avec la tête de Louis, c'est le Wishé. Allez. Le contrôle surprise. Ah, Tac, Rainbow. Attends, Rainbow, 6, c'est eh, vous m'avez dit. Six, oui. Oui. Rainbow. Rainbow la casquette avec le D, oui. On oui, The Walking euh, Dead, ouais. The Walking Dead. Voilà. Ah, ah, on va voir combien de Ensuite, tu peux mettre le Wichin. Tu peux mettre BioShock. Non. Si c'était BioShock, la Seren Groove. J'ai oublié. Oui, BioShock, ouais. Petit, le wishy, on y arrive. Le bio. on Je sais pas si tu c'est bon. Ok. Bah après au pire remet le... Ouais, le petit radar. Le radar. Dragon Ball. Le... Ah, Dragon oui, Ball Dragon et Skyrim. Ball. Ouais. Skyrim. Y a ça. Euh je vois pas sur la cam t'as refait Tomb Raider avec le piolet. Le ah je sais pas. Je suis pas sûr. Ouais je l'ai pas revu écrit hein. Ah, les... les stickers. Euh... Imagiro, les pièces ouais. d'or. Est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est neutre Ça se trouve, ça va avec Call of. Hein. Ouais. T'as mis tout, Street ça, Fighter avec Monsieur Bison Normalement, oui. Mmh. Je vérifie. J'ai pas revu. J'ai pas revu, désolé. Oui. Oui, oui. Attends, je regarde le truc. Bah, t'as pas remis Doom. J'ai pas remis Doom. T'as pas remis Guitar Hero et Crash Bandicoot. T'as pas remis Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Le signe rouge sur l'écran à gauche W. Ah oui. Ah oui, euh, Watch Dogs. Watch, Watch. Watch. T as, t as Dogs. Watch. T'as remis euh, Cyberpunk. Cyberpunk, Guitar Hero, je le note. Guitar Hero, on y arrive. Crash Bandicoot. Cyberpunk. C'est le Crash, ban, dit, good. Allez ah, les pièces d'or c'est bien un jeu. Ah ouais c'est ça, purée Ouais, les pièces d'or c'est bien un jeu. Ah oh, Space Invaders, j'ai oublié. Ouais, Space Invaders, Minecraft. Oh oui. J'ai pas mis Minecraft Non. Oh, tu l'as mis sur une partie où on s'est planté très vite. Allez, nouveau quiz. Ouais, on fera les quiz on après hein. on en a plein moi oh, oui j'ai pas remis minecraft mais du tout qu'est ce qui se passe t'as pas remis red dead redemption aussi ah oui red dead ouais allez il nous en manque pas beaucoup hein. le jeu en w il nous manque. doom ouais doom red dead redemption red dead, red dead ouais rocket league aussi red dead oh, on, on l'a re-oublié assassin's ouais. Creed. Il y a des chances, oui, qu'ils sont oubliés de nouveau. Euh... Allez. C'est U quête. les pièces d'or U, U Juste U, U. Mmh, ça m'étonnerait qu'il y a juste un U. Hein. U Euh... On parle pas, ça. Euh... Ah, euh, Solid Snake, là. Il remanque... Euh... Oui. Metal. Metal Gear Solid. Gear Solid. Ah, L'équipement de métal. Très solide, allez plus 6. Est-ce que t'as Est remis? Euh... Ah. Vas-y, remets le... Enfin, le faut dire, faut tout dire. Le nom du jeu, mais si tu as trouvé un que nous on n'a pas, ouais, vas-y. Hein. T'as pas remis Final Fantasy? Si, ah, si, il y avait mon, mon icône, j'ai pas remis ton Raider Non, non, il avait raison. Aye, aye. Abraham Lincoln, allez plus que 5. Je voulais pas spoil si jamais j'avais pas le droit. Si, si, là Attends. tu peux. On... Y a des trucs qu'on a vraiment pas et... Ça oui, à partir de peu, là, mais... on peut. Ah bah c'est un Char putain mais quel débile. De quoi Lequel ah. Les pièces d'or. Les pièces d'or c'est un char Ah chose. mais oui, un char Ouais, effectivement. Donc, Bravo, nuit, plus que 4. Merci à nos armes de Green. Ouais, Bisous à nos armes de Green. Ah. Euh, tout à l'heure du coup. Bon, il nous en manque 3. Parce que je compte pas le, le truc nul de. W là. Qu'on connaît pas là. Ouais. Le W, il nous en manque 3, Est-ce que tu peux remettre le. Oui. Le radar que je vois si on en a oublié un ou pas. Peut... En sachant qu'il ça bug un peu. Hein, mais. Euh, ouais ouais j'attends un peu. La pièce, je l'ai euh... pas remis la pièce au milieu là. Ah oui, euh, c'était euh... merde. J'ai dû oublier. C'est euh, euh, the, des... the Last of ah, Us. The Last of Us. Ah oui c'est ça. The Les deux. Ah, des des les deux là, attention les The Last of Us. The la caisse Us. Ouais. Ah. Euh... Bah les, camé la les caméras à gauche. Euh, les caméras à gauche, j'hésite que ça soit quelque chose. C'est vraiment au vieux. Que... Qu qu Parce que le casque audio, il a dit que la chaise c'était neutre, le reste. Euh... Qu'est-ce qui nous manque Je sais pas. Je, je vois pas ce qui nous manque qui est super évident quoi. T'as remis Fortnite pas... Je vois pas en bas. Je veux dire, c'est un non Ouais. Ah Ouais, on n'a pas remis Fortnite. Ah, plus, plus en que, de que deux, deux. donc bah, la, les caméras et la caisse, quoi. W. Ouais, je pense que c'est la caméra et la caisse de merde. Allez, go, spoil. Ouais, accepte pour, pour la caisse. Ouais, je veux bien la solution parce que je sais pas. Il it... le... non, j'allais dire hitman, mais en fait, non, Ah non, parce que je non. pense qu'il l'aurait mis sur un code barre. En ouais, compte, ouais, ouais, bah, c'était pas con ça après de trouver un code barre, mais j'en ai pas vu. Non, non, non mais oh. les, les caméras, l'écran caméra, c'est forcément. Vous avez que... Oui, WWE. Wipe... Mais oui, Wipeout C'est quoi Oh là là. Attention. C'est quoi Wipeout Je connais pas. Et... pas du tout. Et du coup, il en manque un seul. Manque, hein. Et c'est cette caméra là Je suppose très fortement ah, que ouais, c'est euh, C'est pas là pour rien hein. Je pense que ça rend un jeu les... Une les caméra de surveillance comme ça, ça. Hein. Mais lequel S'il faut pas du tout, s'il faut c'est neutre hein, mais... non. non Non non non, c'est pas neutre Alors, Vu comment sont les écrans et les graphismes dans ouais, l'écran Par rapport crois, au reste ouais. mmh. Je suis d'accord hein. Caméra, c'est neutre. Non, ouais. sérieux Ah, je suis ah. deg, ça veut dire ah. qu'on l'a pas du tout hein. ouais, mm. Et le tryhard alors Le personnage rouge Non, je pense pas que ça soit là. C'est un personnage en armure spatiale rouge quand même. Hein. Ouais, mais j'en ai pas, moi, des, des personnages en armure spatiale rouge. Là. Ça me parle pas. Ouais. À part Megaman, quand il met un truc rouge. <rire> tryhard, c'est neutre. Tryhard, ah, neutre. Bordel. Alors attendez, je remets le... le... Le Power Ranger, <rire> oh mon dieu, c'est bon, je l'ai. J'ai le dernier. Attends dis-nous ce que c'est. C'est juste qu'on l'a oublié. Ah merde, non, ah grand turismo, mais oui. Ah oh, mais punaise, <rire> on est con. 66, c'est fini. <rire> c'est fini. Ah, GG. Le masque sur le mur, c'était quoi C'était Crash Bandicoot. Ouais. Mais ouais, du euh, coup hein, je voulais les quiz Ah bah oui, pareil Hop, tu peux pas refaire les quiz du coup Ah c'est dommage Ah j'adore le gif 3h 3h J'aimerais t'accompagner mais malheureusement, dormir, il paraît que c'est bien aussi Ouais Oh la vache Quel enfer <rire> C'était chaud hein, punaise Le wipeout j'aurais jamais retrouvé ah, je, je connais même pas le jeu, je sais même pas ce que c'est Faudrait que je regarde ce que c'est après tout le reste, ouais, le The Last of Us, euh, j'ai complètement oublié le symbole. Après le reste, bon, ça À part le, le, le jeu de foot, j'ai beaucoup hésité. Là, là. J'étais plus parti sur du basket. je Ouais même pareil, le maillot à manches coupées comme ça là. Pas hein. vraiment monde Tellement bon de bon. GG. Ils sont géniaux. C'est incroyable. De toutes les chaînes. Ouais. C'est beau. Oh, je reconnais certains emotes. Ouais, Trop bien. Sont avec un jaune couscous <rire>